J'aimerais vous demander si vous êtes dans cet état d'esprit. Alors, vous avez une mission qui est d'accompagner des clients à surmonter des défis que vous avez rencontrés vous-même. Okay. Et euh, j'espère vraiment que ce, ce soit le point commun de chacun ici, que vous n'êtes pas là juste pour gagner de l'argent. Je ne m'inquiète pas trop parce que franchement, si vous voulez juste gagner de l'argent… Euh, ça ne peut pas marcher dans le coaching. Donc, euh, même si vous me dites, je veux juste gagner de l'argent, euh, je ne m'inquiéterai pas parce que vous ne pourrez juste pas réussir. Je pense sincèrement que vous ne pourrez pas réussir dans le coaching si vous n'êtes que motivé par l'argent. Donc, j'ai envie de vous féliciter. Bravo, bravo, bravo. Vous pouvez vous applaudir. Euh, je ne sais pas si vous avez découvert la fonction euh, emoji. N'hésitez pas à l'utiliser. Mais, mais, mais, vous ressentez une culpabilité, une culpabilité de ne pas avoir les résultats que vous méritez. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas de votre faute. Alors, c'est quand même un peu de votre faute parce qu'on est des entrepreneurs, on se responsabilise, mais j'ai quand même, quand même envie de vous dire que euh, ce n'est pas de votre faute pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous n'êtes pas formé à l'entrepreneuriat. Pour la plupart d'entre vous, comme moi, vous avez grandi en France. Du coup, on n'a pas grandi dans une culture entrepreneuriale. Les choses sont en train de changer, mais… Euh, moi, le, le mot « entrepreneuriat », je ne sais pas quand est-ce que je l'ai découvert. D'ailleurs, je ne sais toujours pas l'écrire, quelle fois c'est écrit « u », quelle fois avec « a euh, ». Je connaissais un boss, je connaissais euh, un patron. Voilà, c'est le mot que je connaissais. Et si jamais vous, vous connaissez le mot « patron », c'est que c'est quelque chose de pas très très positif hein, quand on entend « patron ». En tout cas, c'est euh, comme moi, je le vois. Et du coup, bah, ça crée en vous des croyances et un état d'esprit qui est incompatible avec vos objectifs. Si aujourd'hui, vous dites « je veux gagner 10 000 euros par mois », il y a des croyances et il y a un état d'esprit qui fait que ce n'est pas compatible en fait. C'est juste trop, trop difficile pour vous parce que euh, peut-être que vous pensez à des gens autour de vous qui se disent, « Qu'est-ce que tu fais euh, euh, Prends un job, sois sûr de toi. » Mais tu es hyper prétentieux de vouloir écrire un livre et d'impacter la vie de millions de personnes. Donc, les gens ne croient pas en vous et ne vous comprennent pas. Et du coup, d'une certaine manière, ce n'est pas de votre faute si vous essayez de développer votre business avec cet entourage. Et puis, et puis bah, vous n'êtes tout simplement pas formé au marketing et à la vente. Et du coup, forcément… Forcément, euh, si je vous dis, euh, ben voilà, j'étais en Chine avec mon épouse il y a, il y a deux ans, juste avant le, le Covid, euh, ben c'est sûr que ma, ma femme, si elle va en Chine toute seule faire du tourisme, ça aurait été plus difficile. Elle parle pas chinois. Et ben, avec moi, ça a été beaucoup plus facile, même si je ne suis pas totalement bilingue du tout, du tout, du tout. Donc, si vous n'êtes pas formé dans une langue et qu'on vous envoie dans un pays étranger, ben c'est juste hyper difficile, en fait. C'est hyper, hyper difficile. Et du coup, bah, forcément, à l'école, on ne vous a pas formé au marketing et à la vente. Au contraire, vous avez peut-être entendu des trucs, euh, des expressions du style, « Oh, c'est du marketing. »« Oh, c'est du marketing. »« tu as des trucs. Oh, un vendeur. »« Oh, encore quelqu'un qui essaie de vous vendre. » Et puis, les coups de fil de, des gens qui essaient de vous vendre. Et tout ça, ça crée en vous un environnement interne qui n'est pas du tout propice au développement de votre business. Parmi vous, il y en a qui sont à zéro, il y en a qui sont à demi, il y en a qui sont à 5000 euros. euros. suis dans le chat. Peut-être qu'il y en a qui sont à plus, mais tant que vous n'adressez pas ces certaines questions de fond, vous allez avoir ce plafond de verre qui va vous empêcher d'avancer. Et puis, parmi vous, bah, il y en a tout simplement qui sont confus parce que « Ok, d'accord, euh, c'est bon, j'ai compris Lingen, mais comment j'avance concrètement ?» J'espère sincèrement vous apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Et du coup, c'est normal. Non seulement c'est normal d'être confus, mais en fait, c'est fun c'est ça l'entrepreneuriat. Parce que c'est quoi le contrat de Confu C'est que est, tout est clair et tout est, euh, tout est balisé. Et du coup, bah, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous faites juste suivre les étapes, bah, ça s'appelle un job en fait. Donc à la limite, euh, parmi vous, si vous êtes intéressé plus par quelque chose de balisé où il n'y a pas d'inconnu, vous êtes peut-être plus fait pour le salariat. Et Je ne le dis pas euh, euh, méchamment ou avec une quelconque provocation. Et puis, c'est confus aussi parce qu'il bah, y a plein d'options différentes. Il n'y a pas un chemin vers le succès. Un jour, vous entendez quelqu'un vous dire ça, un autre jour, euh, quelqu'un vous dire ça. Et ce n'est pas parce que c'est contradictoire qu'il y en a un qui vous ment en fait, parce qu'il y a plusieurs options. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vraiment, vous avez envie que je vous dise il n'y a qu'une option Suivez cette méthode et puis, vous allez réussir. Vraiment, c'est pour ça que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat je pense pas. Ce, euh, ce webinaire, il est fait pour vous si vous n'avez jamais vendu de coaching. Et mon objectif, c'est euh, de vous aider à voir que la croissance peut être exponentielle. Vous avez vu, l'énergie de, de, ce, de ce webinaire, ce n'est pas de vous aider à faire votre première vente. Pendant longtemps, j'ai enseigné ça et c'est très bien. J'en suis super fier. Hein. J'ai publié un livre. N'hésitez pas à vous le procurer. Euh, moi, ouais, je suis très content. Mais là, ce que j'ai envie, les personnes que j'ai envie d'aider ici, aujourd'hui, c'est si vous voulez atteindre les 10 000 euros par mois et plus. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir une certaine croyance que je ne vais pas forcément développer aujourd'hui. Je vais partir du principe que vous avez cette croyance, que ça peut être exponentiel. Que oui, peut-être le premier mois, vous gagnez zéro. Le deuxième mois, vous gagnez 1 000 euros. Le troisième mois, vous gagnez 2 000 euros. Mais que vous pouvez au sixième mois, gagner 10 000 euros en fait. Et que ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas je gagne 100 euros, 110, 120, 130 et au bout de 10 ans, je commence à gagner euh, un salaire. Non, vous croyez que c'est exponentiel et vous êtes là parce que vous êtes en mode, j'ai pas envie d'attendre 5 ans avant de vivre de mon business. Et du coup, bah, vous êtes au bon endroit. Et si vous avez déjà vendu du coaching, vous avez certainement connu ce fameux plafond de verre okay, qu'on peut aussi appeler le problème de la limite supérieure, comme le dit Gay Hendricks. Et vous ne comprenez pas, vous faites les choses. Et en fait, dès que vous dépassez un certain plafond, vous redescendez le mois prochain. Et donc, je vais vous aider justement à aller au moins aller aux 10 000 euros parce qu'à partir de 10 000 euros, si vous avez un plafond, au pire du pire, bah, vous vivez pleinement de votre business. Vous avez peut-être même le moyen de sous-traiter à une ou deux personnes certaines tâches et vous vivez bien. Okay je vous souhaite d'aller aux 15 000, 20 000, un jour, un million aussi, c'est quelque chose qui vous inspire. Mais si votre plafond de verre, il est à 10 000 euros, c'est déjà très bien. Vous avez le temps de prendre des vacances, vous n'êtes pas stressé par la trésorerie euh, et vous avez des gens dans votre équipe qui peuvent vous aider. Ça devient vraiment cool et c'est ce que je vous souhaite. Alors Mon objectif pour vous, euh, il est double. Il est de euh, vous aider à voir que la seule manière pour développer un business de coach et formateur est via un accompagnement individuel ou en groupe premium. Que si vous faites pas du premium vous n'allez pas réussir et okay ça c'est mon objectif que vous comprenez vraiment ça d'ailleurs j'ai même envie de vous dire est ce que vous connaissez une seule personne qui fait du coaching à l'heure et qui vit vraiment de son business et même si vous le voyez vous voyez pas les dessous les coulisses de son business donc je peux vous dire qu'aujourd'hui le seul moyen de réussir dans le coaching c'est de vendre du premium c'est certainement pas de vendre du coaching alors, et mon deuxième objectif, ça va vous paraître prétentieux, c'est de vous convaincre que, en fait, pour créer un business d'accompagnement premium, c'est via ce système que je vais vous présenter. C'est ce même système qu'on va suivre pour les clients du programme Ascension. C'est prétentieux et pas du tout en même temps. Pourquoi C'est prétentieux parce que je vous dis que c'est le seul moyen d'y arriver, pour le coup c'est le, c'est la seule philosophie aller pour y arriver, c'est la seule direction pour y aller il y a plusieurs chemins mais c'est la seule direction et en même temps c'est pas du tout prétentieux parce que euh, j'ai juste compilé ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté ce que mes clients ont expérimenté ce que des camarades, des partenaires, ce que j'ai appris auprès de, de mentors et de coachs. donc je les, les ai juste compilés normalement il n'y a pas trop d'argumentation sur ça, vous pouvez me faire confiance euh, vous pouvez peut-être ajouter un élément et dire que ça c'est plus ou moins important mais j'ai pleinement confiance que ce schéma-là va vous aider à développer votre business. Si jamais vous le voulez, n'hésitez pas à nous envoyer un email et on vous envoie ça euh, par email avec grand plaisir. Et du coup, ce schéma, je vais les passer rapidement en revue parce que euh, ce n'est pas le sujet euh, du jour. Et en même temps, c'est important. Donc Il y a trois grandes étapes, c'est créer, vendre, optimiser. D'abord, il faut créer son offre premium, il faut avoir une vision motivante, il faut avoir une communauté engagée et puis après, on va pouvoir vendre avec ça. Une fois qu'on a créé ça, on va pouvoir avoir des prospects, amplifier notre autorité aux yeux de nos prospects et puis convertir ces prospects en clients. Et quand ça c'est fait et qu'on commence à faire nos premières ventes, si on veut vraiment stabiliser à 10 000 euros par mois, parce que c'est une chose de gagner un mois 10 000 euros, c'en si est une complètement différente de faire 10 000 euros tous les mois, c'est d'avoir des systèmes automatisés de pratiquer un leadership, mais pragmatique, pas un truc juste perché, et puis d'avoir un équilibre de vie qui va accentuer euh, votre réussite. Okay Je ne dis pas que l'équilibre de vie, il ne faut pas l'avoir avant. Bien sûr qu'il faut l'avoir avant, mais à l'étape 9, ce sera non seulement un cadeau supplémentaire pour passer à une autre étape, mais ce sera aussi la possibilité pour vous, euh, ce sera aussi euh, essentiel à la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle ne croîtra plus si vous ne prenez pas son nom. Voilà. Donc, si vous voulez avoir ce doc, envoyez-nous un email. On sera ravis de vous aider. OK. Alors, aujourd'hui, je suis là avec vous parce que j'aimerais vous parler un peu de, de mon parcours qui, euh, je l'espère, va en inspirer euh, beaucoup parmi vous. Euh, parce que j'ai eu pas mal de succès, j'ai eu pas mal d'échecs. Et j'ose penser que, euh, on apprend parfois plus de l'histoire de certaines personnes que juste de, des leçons qu'elles donnent. Donc, je vais vous partager un peu mon contexte notamment. Je ne veux pas faire pleurer dans les chemins, mais c'est vrai que j'ai grandi dans une famille pauvre, euh, dans un quartier populaire de, de Paris, à Belleville, pour ceux qui connaissent. Euh, du coup, j'ai eu des ambitions très faibles. J'espère que je ne vexerai personne ici, mais j'avais cette idée notamment de euh, devenir fonctionnaire en fait. En fait, mes parents, je trouvais, je trouvais qu'on était dans un pays formidable. En fait, On était allocataires, on touchait beaucoup d'allocations, d'aides de l'État. Je trouvais ça, waouh Mais dans quel pays on vit quoi On est en galère et on, on reçoit de l'argent. C'est génial, il y a des gens qui prennent des rendez-vous avec nous. Euh, voilà, à Noël, on a des boîtes de chocolat. Vraiment, hein. à la mairie du 20e, euh, Noël, on nous envoie des boîtes de chocolat. Tu vois, on nous donne un bon, il faut aller chercher. C'est magnifique de vivre dans ce pays. Bah, moi aussi, je veux aider. Je veux aider des gens en difficulté. Et du coup, ma définition d'aider à l'époque, c'était bah, travailler à la CAF. Je vous promets que c'était mon ambition de l'époque, d'être fonctionnaire, travailler à la CAF. Parce que c'était comme ça que j'avais vu l'aide. Et c'était bien évidemment avant de redécouvrir l'entrepreneuriat. Et puis, puis j'étais un mauvais élève. Ok, j'ai redoublé ma, ma seconde. Euh, parce que parce que je pense que j'étais pas fait pour juste suivre euh, des règles et j'avais ma créativité qui était pas uti assez utilisée dans euh, à l'école. Puis je suis quelqu'un très spontané, pour ne pas dire hypersensible, multipotentiel, bref, tout tout tout plein de choses qui font que a priori l'entrepreneuriat c'était vraiment pas fait pour moi. <rire> c'était vraiment vraiment pas fait pour moi si je vous raconte une dernière euh, alors le mot anecdote est un peu faible hein, pour ce que je vais vous dire mais bon euh, une dernière histoire, comment je me suis lancé finalement, c'est que euh, suite au décès de ma mère, j'ai dû m'occuper de mon père qui était âgé. Et du coup, il a fallu que euh, je travaille depuis chez moi pour pouvoir passer du temps avec lui. Il n'était pas totalement. Euh, euh, quoi, il, il était quand même autonome, mais bon, il avait 82 ans. Et euh, il fallait que je reste avec lui parce qu'il ne voulait pas aller en maison d'entraide. Et du coup, il a fallu que je lance mon business. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu ça, je crois que j'aurais fait une carrière marketing Je sais pas chez Apple. Et euh, au bout d'un moment, je me suis ennuyé, mais je n'aurais rien fait d'autre. Et contrairement à peut-être certains parmi vous, je n'aurais peut-être pas eu le courage de me reconvertir professionnellement. Parce que quand tu es dans ta prison dorée, bah, c'est agréable. Donc, ça, c'est un peu mon contexte. Et en fait, j'avais des désirs et je pense que ça va être la première fois que je partage en tout cas publiquement euh, certains de ces désirs. Euh, en fait, les désirs assumés, bah, vous les avez, hein, je voulais gagner de l'argent, pas genre pour être millionnaire, hein, mais je voulais juste gagner de l'argent pour vivre en fait. Euh, mes parents étaient pauvres, je voulais pas être pauvre et du coup, euh, j'en suis très fier de vouloir gagner de l'argent. Et je voulais être libre, c'est cool d'être libre, Ok, c'est pas mal d'être libre euh, donc ça c'est ce que je visais et puis quand j'ai commencé à avoir euh, une famille bah, j'ai commencé à, à vouloir euh, avoir comme désir de passer plus de temps avec ma famille donc ça c'est top, c'est sympa, c'est mes désirs assumés mais j'en ai d'autres qui sont moins assumés en tout cas pour le moment et j'ose penser que c'est pareil pour vous et je pense, j'ai la croyance que c'est ça sert à rien de vous raconter des histoires si ouais, je ne l'ai même pas mis okay et et c'est OK, je pense. C'est OK, ça veut dire quelque chose. C'est que vous dites, pourquoi vous lancez dans le coaching bah Parce que vous voulez avoir un impact, n'est-ce pas Vous voulez contribuer. J'ose penser qu'il y a d'autres objectifs qui sont plus motivants. Il faut juste les assumer. Moi, j'ai un, une motiva motivation qui est que je, veux, je ne supporte pas Vivre sur cette terre avec le sentiment que je ne me sens pas important. Avec le sentiment que si je meurs, bah, bah, ça ne change rien dans ce monde. Ça vous paraît hyper égocentrique, égoïste, alors ça m'est égal, vraiment. Parce que c'est ce que je ressens et personne n'a à juger ce que je ressens. Mais je me permets par contre de penser qu'on est tous un peu dans ce même bateau, qu'on veuille l'assumer ou non, qu'on qu veuille l'avouer ou pas, ou non. Mais j'ose penser que chacun parmi vous, vous avez cette envie de vous sentir important. Et qui parmi vous a envie de me dire « je n'ai pas envie de me sentir important, je m'en fiche en fait. J'ai envie de me sentir inutile, vraiment. Non, moi j'ai envie d'atteindre mon plein potentiel. On n'a qu'une vie. Parce que je vous ai dit que j'avais grandi dans des situations difficiles, mais en même temps, je suis en bonne santé, j'ai une super famille, euh, je vis dans un super pays maintenant. Oui, on paye beaucoup d'impôts, mais ce n'est pas grave du tout. Et ben bah, j'ai envie de vivre une, de croquer la vie à plein nom, quoi. Quand, quand je joue au volet, en ce moment je joue au volet, bah, j'ai envie de gagner le match en fait. Si je le perds, ce n'est pas grave, mais j'ai envie d'essayer. Je me m'intéresse pas de, de m'inscrire à un sport et puis de jouer un peu n'importe comment. Non, je veux vivre à mon plein potentiel. Et puis oui, je veux contribuer aussi pour des raisons égoïstes. Moi, j'ai envie que dans, dans un siècle, il y ait des livres de moi qui circulent encore dans les bibliothèques. Okay. Et je ne pense pas que ce soit mal. Je pense pas que ce soit mal. Je pense que ça fait partie de notre nature humaine. Et je pense même que si chaque être humain a ce désir d'atteindre son plein potentiel, et parce que je pense qu'intrinsèquement, on est tous des gens bien, si vous êtes des gens bien et que vous voulez atteindre votre plein potentiel, c'est comme ça qu'on améliore le monde. Okay. Et puis euh, vouloir contribuer pour se sentir mieux, bah pourquoi pas Pourquoi pas si le résultat c'est d'aider des gens j'ai aussi une autre, un autre désir non, non assumé. Euh, Ce n'est pas que je ne l'assume pas du tout, c'est juste que je pense que ça ne va pas forcément vous parler. Mais en tout cas, j'ai un désir spirituel. J'ai un désir euh, lié à ma foi que j'ai envie de partager. Euh, Ce n'est juste pas le lieu, mais oui, euh, y a, bah, je vais l'écrire quand même. Parce que j'ai certaines croyances. Euh, c'est important pour moi. Et mes défis à partir de là, bah, c'est que euh, quand je me suis lancé, bah, j'ai fait beaucoup de freelance, d'affiliation, j'ai vendu des petites formations, j'ai été salarié. Et euh, le problème de tout ça, c'est que les revenus étaient trop faibles. Les revenus étaient trop faibles. Donc, ça, c'est mes premiers défis quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à faire plein de choses, mais les revenus étaient trop faibles et du coup, bah, j'étais euh, frustré de ne pas gagner autant que je méritais alors que je voyais que d'autres gagnaient beaucoup plus qu'ils ne le méritaient. Okay. Et ça, ça a commencé à, à me titiller. Et puis un jour, j'ai découvert le coaching. Et j'ai d'abord découvert le coaching à l'heure, puis le coaching premium. Pour faire simple, le coaching à l'heure, c'est l'idée de vendre une heure de coaching. Je me souviens très bien euh, Claudia, de Claudia, l'une de mes clientes fidèles au début, bah, elle me filait un billet de 50 euros en espèces. Euh, oui, ce n'était pas déclaré pour le coup. Et euh, c'était hyper gênant pour moi de recevoir un billet de 50 euros. Euh, euh, et, puis, et puis, je suis passé à du coaching euh, premium. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire euh, découvrir. Mais, mais, mais, euh, il y a eu un conflit même avec le coaching euh, premium. C'est un conflit que vous ne vivez peut-être pas encore, si vous n'avez pas encore fait du coaching premium et que vous allez vivre, et c'est OK, hein, c'est pas grave. C'est que bah, je n'ai pas assez de temps, en fait, euh, si je coach comme ça plein de gens. Euh, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'énergie et j'ai envie de passer du temps avec ma famille, avec ma fille et mon épouse. Et puis, vous êtes limité en impact aussi. C'est cool, hein? Moi, je kiffe coacher. Mais la réalité, c'est que, bah oui, vous pouvez aider profondément une personne, mais si je peux aider profondément 5, 10, 20 personnes en même temps, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, la solution pour moi, ça a été de à vendre des accompagnements de groupe premium et j'ai commencé à faire ça depuis 2-3 ans. Euh, donc, je parle pas de formation en ligne à 100 euros où on regarde juste des vidéos. Je parle vraiment d'un accompagnement premium. Il y a eu des changements de paradigme en moi et que je vous encourage à avoir. Parce qu'à un moment donné, tout ça, ça amène à se dire « Ok, si je veux avoir plus de temps pour moi et pour ma famille, il faut que j'ai une équipe. Et Ça, c'est un changement de paradigme. Moi, avant, j'avais cette croyance que je voulais créer un business et vivre et développer, le développer seul. Ma marque, si vous allez sur inpi.fr et que vous faites une recherche pour solopreneur, vous allez voir que c'est moi qui ai déposé la marque solopreneur. Donc, j'ai déposé une marque sur le fait que l'entrepreneuriat, c'est mieux seul. Mais en fait, j'ai changé de paradigme à un moment donné parce que j'imaginais tous les inconvénients et pas les avantages d'avoir une équipe. Et puis, et il puis, euh, y a eu un changement de paradigme aussi par rapport à l'effort. Pour moi, pour réussir, il fallait souffrir. Bah Oui, parce que c'est quoi le contraire C'est tout ce qu'on nous a appris à l'école. Je ne sais pas vous, moi, les rares fois où j'ai eu très bonnes notes, bah, si je n'avais pas révisé, on ne me félicitait pas. Ok, C'était limite, euh, pff, franchement, tu es un paresseux, tu as une bonne note. Genre la prof, elle te donne ta copie, mais elle ne te félicite pas en fait. Elle dit « Écoute, oui, tu as une bonne note, mais franchement, tu n'es pas un exemple pour la classe. » Non, l'entrepreneuriat à un certain niveau, si vous pensez qu'il faut souffrir pour réussir, vous avez vraiment tout faux et je ne vous condamne pas, je suis passé par là. Parce que c'est les codes de notre société. Vous imaginez aller dans la rue et dire « Oh, moi, toute la journée, je fais quelque chose que je kiffe, je fais des webinaires, je fais des vidéos, euh, mon bureau, je m'amuse et puis je gagne bien ma vie. » Okay. C'est inconfortable et pourtant, et pourtant c'est vrai. C'est non seulement vrai, mais c'est le seul moyen de réussir. Parce que si pour gagner, 1000 euros, pour gagner 10 000 euros par mois, il faut souffrir 10 fois plus que quand vous gagnez 1000 euros par mois, à un moment donné, c'est une torture. Ce n'est pas possible. donc Le seul moyen de réussir, c'est que ce soit de moins en moins douloureux et que ce soit même de plus en plus agréable. Et puis, par rapport au temps aussi, Quelquefois, vous avez peut-être cette idée que « ouais, Lingen, ok, moi je veux bien gagner 10 000 euros par mois, mais je ne veux pas travailler 60 heures par semaine. » Et je vous invite à remettre en question cette réflexion. Non seulement gagner travailler plus ne bah, va pas vous faire gagner plus, mais à un moment donné, il faudra travailler moins, mais plus intelligemment. Vous comprenez bien qu'un hein, Jeff Bezos euh, d'Amazon, qui est multimilliardaire, il ne travaille pas euh, un million de fois plus que vous et moi. C'est juste pas possible. À un moment donné, même s'il travaille plus, il n'a que 24 heures. Donc, au max du max, il ne peut travailler que 24 heures par jour. Et pourtant, il gagne un million de fois plus que vous et moi. Donc, comment il fait bon, En fait, il travaille plus intelligemment. Et du coup, il doit moins travailler. Et là, ça devient vraiment fun. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous partager. J'espère que ça vous inspire. On va passer aux trois secrets euh, juste après. En attendant, j'aimerais bien lire un peu vos commentaires dans le chat, tac, tac, ok, merci, ok, mmh, top, merci pour vos, vos commentaires, ok, et puis voilà, je vois que vous discutez entre vous, c'est génial. Merci Nathalie, c'est sympa. Euh, let's go pour le secret numéro un. J'espère que vous êtes prêts. L'idée, c'est de créer une offre premium. Alors, j'en parle beaucoup, beaucoup. Et euh, en même temps, il y en a parmi vous qui viennent peut-être pour la première fois un webinaire. Donc, je vais quand même passer certaines choses en revue. Et en même temps, il y a parmi vous des gens qui ont déjà leur offre premium et qui ont déjà euh, assisté à d'autres webinaires et qui savent ce que c'est. Donc, je ne vais pas non plus prendre trop, trop, trop de temps sur ça. Mais je vais quand même vous laisser... Suffisamment de matière pour que vous puissiez lancer votre première offre. Alors, la première chose, c'est que l'offre premium, eh ben, mentalement, vous avez un problème si vous ne l'avez jamais fait. C'est ce côté, mais ce n'est pas pour tout le monde, en fait. Ok, je veux bien vendre à 3000 euros, Lingen, mais euh, je ne vais pas pouvoir aider tout le monde. Bah, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est ok. C'est OK. D'ailleurs, même si vous vendez votre coaching à 10 euros, vous ne pourrez pas aider tout le monde. De toute façon, vous ne pourrez pas aider tout le monde. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que euh, moi, par le passé, comme j'étais pauvre, je voulais aider les pauvres. Okay Mais en fait, sous-entendu un peu, les pauvres ont plus besoin d'être aidés que des riches. À un moment donné, je suis désolé, euh, la vie d'un riche n'est pas moins précieuse que la vie d'un pauvre. Par contre, par contre oui, c'est sûr que si... Euh, si vous avez un bout de pain et qu'il y a deux personnes qui ont faim, bah oui, euh, s'il y a un pauvre et un riche, vous donnez le, euh, le morceau de pain à celui qui est pauvre parce que le riche euh, il pourra se l'acheter. Mais on parle pas de ça là, on parle de coaching. Ok, on parle pas de euh, d'ouvrir le resto du cœur dans le 16e pour aider des gens riches. C'est pas de ça dont on parle. On parle de coaching et à un moment donné. Je vais même vous choquer peut-être et c'est pas grave. Si jamais vous avez cette idée, moi je réfléchis plus trop comme ça en mode riche-pauvre. Hein, ok. Mais pendant longtemps, j'ai réfléchi comme ça. Donc j'emploie des mots comme ça, mais ça vaut pas grand chose. Mais je vais quand même vous le dire euh, si ça peut vous aider. À un moment donné, je vais vous dire que aider des riches est plus impactant qu'aider des pauvres. Parce que si vous aidez le PDG de Total, par exemple, à devenir une meilleure personne, les répercussions vont être. Dingue sur les dizaines, centaines, je ne sais pas, les millions de salariés qu'il y aura dans le groupe euh, Total. Si vous aidez juste le technicien de surface d'une de, euh, succursale de Total, bah c'est bien, c'est bien, ok, c'est très bien. Mais vous allez l'aider que lui. Lui et sa famille. Alors que si vous aidez un PDG, un riche, vous allez vraiment aider tout le monde, dont ce technicien de sa surface et sa famille. Euh, et j'aimerais aussi vous partager euh, le fait que pour moi, la pauvreté, c'était quelque chose de figé et qui n'avait pas d'issue. Et j'aimerais vraiment vous challenger dans votre, dans votre, dans votre croyance. C'est que si vous avez cette impression que parce que les dix dernières années de votre vie, vous avez été pauvre, et que vous, même si vous lancez votre business, ça ne va pas changer, okay, je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu des conversations, des échanges avec... Pas mal de coachs en ce moment. Et certains coachs, je sens qu'ils ne réussiront pas parce qu'ils sont ancrés dans leur identité de pauvre. Notamment, alors, notamment quand il s'agit d'investir. ok euh, Parce que, oui, à un moment donné, si tu veux avancer, je, je pense choquer personne ici parce que vous êtes coach. Mais quand on veut avancer, à un moment donné, il faut investir dans un coach. Ce n'est pas obligatoire, mais ça paraît logique. Okay parce que sinon, ça vous. Ça voudrait dire que vous croyez au coaching pour les autres, mais pas pour vous parce que vous êtes meilleur que les autres. Oui, ça poserait un problème. Et du coup, je sens que parmi certains, il y a le côté « je ne peux pas investir dans un coaching, je n'ai pas d'argent. »« Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas investir dans coaching. » Et ce que j'entends derrière, c'est « n'est pas « je n'ai pas d'argent », c'est « je n'aurai jamais d'argent, je ne crois pas en moi. Euh, » C'est figé, c'est comme ça, je suis pauvre. Et même si j'ai de l'argent, il faut que je l'économise et que j'investisse, etc. Et j'ai que un chômage, je n'ai pas d'argent. Parce qu'il y a une identité de pauvre qui est gravée en vous, qui est tatouée en vous, qui est très dangereuse. Et du coup, bah, c'est un peu ce, que, ce qui a failli m'arriver avec ma mère. Ma mère, si vous voulez, quand j'étais petit, avec mon père, là où ils ont ouvert un restaurant, ça fait faillite. Et toute ma jeunesse, j'ai vu ma mère être endettée. Et souffrir avec l'argent. Et à la maison, se disputer à cause de l'argent, je vous laisse imaginer. Ben moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec cette idée que, ben en fait, je suis un enfant de pauvre, je suis pauvre, et puis, euh, sauf accident, je ne pourrai jamais m'enrichir. Ça, c'est hyper dangereux parce que ce n'est pas vrai, en fait. Mais ça, ça devient autoprophétique quand vous le croyez. Parce que ce qui est sûr, c'est que non, ce n'est pas parce que vous étiez pauvre que vous resterez pauvre. Par contre, si vous croyez que parce que vous êtes pauvre, vous resterez pauvre, et bien là, vous aurez quand même raison. Okay, C'est fort, je crois qu'il disait que vous y croyez ou pas, vous avez raison. <rire> la première fois que j'ai lu ça, ça m'a un peu choqué. C'était la, la super punchline. Que vous croyez ou pas, que vous y croyez ou pas, vous avez raison. Okay. Si vous croyez que vous allez pouvoir vivre de votre coaching, vous allez probablement avoir raison, même si je ne dis pas que ça va être facile et qu'il n'y aura pas de travail. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous ne croyez pas que vous pouvez vivre du coaching, vous n'avez jamais mené certaines actions et du coup, bah, vous n'avez forcément euh, jamais vivre de votre coaching. Donc, une solution que j'ai à, à vous proposer, c'est d'arrêter d'avoir le syndrome du sauveur. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas Mais je vous le dis quand même. Okay le syndrome du sauveur, c'est « j'ai envie d'aider tout le monde, j'ai pas envie de faire du premium » et au final, vous vous retrouvez à soit vendre du coaching individuel et à vous crever à la tâche et ne pas vivre de votre business, où vous retrouvez surtout, et c'est le pire des cas, à n'aider personne, parce que comme vous refusez l'idée d'aider en premium, eh ben, euh, et que vous savez que vendre du coaching alors ça ne marche pas, et eh ben vous ne faites rien. Et euh, j'ai connu des gens comme ça, et c'est triste, c'est triste, euh, où euh, bah, ils ne croient pas au premium et du coup ils font rien. Et euh, bah, vous imaginez bien qu'on aide encore moins de personnes dans ce cas-là et aussi la solution c'est vraiment de garder en tête que vous ne... le premium c'est pas juste augmenter le prix, c'est augmenter la valeur et la valeur doit augmenter plus vite que le prix jusqu'à un certain point puisqu'à autre... à partir d'un autre point c'est juste pas possible mais ça c'est hyper important, c'est à dire que si vous voulez vendre à 1000, 2000, 3000 euros ça doit apporter une transformation bien plus grande qui sera de toute façon plus grande que le prix donc il n'y a pas de mal à vendre cher. Si je vous dis, est-ce qu'un million d'euros, c'est cher ouais. bah, Si un million d'euros, c'est euh, une villa au bord de la mer, euh, une villa neuve au bord de la mer, bah, ce n'est pas forcément cher. Okay. Mais si c'est pour acheter un vélo à un million d'euros, là, ça devient très cher. Donc, cher ou pas, ça dépend de la valeur qu'on associe à ce prix. Donc, n'ayez pas peur de vendre cher, par contre ouais, ayez peur de vendre quelque chose de cher mais dont la valeur n'est pas à la hauteur de ce prix mais pour commencer brainstormez et dites-vous ok, qu'est-ce que je pourrais apporter donc là où j'aimerais euh, vous aider rapidement, j'aimerais que vous repartiez avec ça, je vous promets de créer ce, ce programme en 10 minutes c'est très simple ok c'est un programme de 3 à 6 mois entre 1000 5 euros. Donc, si vous pouvez gagner 10 000 euros par mois, tous les mois, par exemple, vous vendez idéalement hein, euh, un programme de trois mois à 5 000 euros. Donc, si vous avez deux nouveaux clients par mois, tous les mois, eh ben, vous gagnez 10 000 euros par mois. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, euh, quoi n'hésitez pas, on aura un temps de questions-réponses, donc vous pouvez me poser vos questions. Mais c'est vraiment aussi simple que ça, en fait. C'est simple, je n'ai pas dit c'est facile, mais c'est aussi simple que ça. Et pour ce qui concerne le groupe, et ben là, c'est à peu près le même principe. Ce sera six mois que trois mois. Là, en fait, c'est pareil. Alors, il n'y a pas de limite, hein. ça peut être deux mois comme ça peut être douze mois. Okay je vous donne juste une moyenne. Sauf que là, ce qui est intéressant dans le groupe, c'est que vous n'avez pas besoin de travailler plus à chaque fois qu'il y a un nouveau client. Si vous avez euh, 10 clients qui vous payent chacun 2000 euros, vous n'avez pas passé 10 fois plus de temps que si vous avez un client, notamment parce que vous faites du coaching de groupe. Okay et Je ne rentre pas trop dans du détail. N'hésitez pas à nous envoyer un email. Actuellement, il y a encore le replay disponible pour euh, une conférence que j'ai donnée durant le, euh, le sommet virtuel, le dernier sommet virtuel. Donc, Dites-nous et je vous enverrai ça. Okay donc, c'est aussi simple que ça si vous voulez gagner 10 000 euros. Vous vendez, 10, vous trouvez 5 clients à 2 000 euros, soit en individuel ou en groupe, ou un client à 10 000 ou deux clients à 5 000. Et je vais vous montrer un peu comment les trouver. Est-ce que vous avez des questions Je vais faire une première petite pause avant de passer au secret numéro 2. Si vous en avez posé la question, sinon on continue. <rire> Merci à beaucoup Nathalie. Euh... ouais Véronique tu as tout à fait raison on ne garantit pas le résultat parce que si on garantissait le résultat moi je vendrais mes accompagnements 1 million d'euros si je pouvais garantir le résultat pourquoi je pourrais vendre 1 million d'euros parce que si admettons pour faire simple parce que c'est la promesse d'ascension c'est ce qu'on vend actuellement la promesse d'ascension c'est je vous aide à gagner 10 000 euros par mois, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est notre nouveau programme d'accompagnement. Je vous aide à gagner 10 000 euros par mois tous les mois. Okay. Le programme ne coûte pas des millions d'euros, loin de là. Mais si je pouvais vous garantir ça, je vous vendrais ça à 1 million, puisque en fait, si vous gagnez 10 000 euros par mois tous les mois, ça veut dire que par an, je vous garantis de gagner 100 000 euros. Donc, au bout de 10 ans, vous gagnez 1 million par d'euros donc au bout de 50 ans vous gagnez 50 millions d'euros bah oui pour 50 millions d'euros je suis bien prêt à vous le vendre 1 million d'euros okay. donc non vous ne garantissez pas les résultats sinon il faudrait vendre mille fois le prix que, auquel vous vendez et ça c'est pareil pour toutes les niches hein. si vous êtes juste entre guillemets dans du dev perso eh bah, ben les bénéfices à long terme de votre accompagnement, si vous pouvez les garantir, qui est, je t'aide par exemple à avoir plus confiance en toi, et du coup, tu te trouves une épouse, tu fais des enfants, qui deviennent prix Nobel de la paix, qui sauvent la vie de millions de personnes, euh, tu as un business florissant, ou tu es dans une entreprise, où tu manages, et du coup, les bénéfices globaux de tout ce que vous apportez à un client peuvent être illimités. Donc, vous pourrez vendre aussi ça, un million d'euros. Mais comme vous ne pouvez pas garantir, vous ne vendez ça qu'à 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros. Okay. Et en réalité, ce n'est pas cher par rapport à ce que vous apportez. Je vais vous donner quelques exemples. Après, j'ai des clients que j'ai aidés qui aujourd'hui font du, je sais pas, entre 5 000 et 15 000 euros par mois. Ils ont investi, à l'époque, je vendais du coaching individuel à, je sais pas, 3 000, 4 000 euros, ou peut-être 6 000 euros pour Ting, je ne me souviens plus. Mais euh, du coup, vous imaginez sur 10 ans, 20 ans, euh, le retour sur investissement de ce qu'elle a investi C'est énorme. Mais je ne lui pas vendu ce programme d'accompagnement à 100 000 euros. Je ne l'ai vendu qu'à 6 000 euros à l'époque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, sur la tarification, maintenant au niveau du contenu, ce que j'aimerais vous dire un peu plus, la différence entre le programme de groupe et l'individuel, c'est souvent il y a une formation en ligne qui va avec je reste vraiment dans du très simple. Je pourrais passer deux jours à rentrer dans les détails, mais rien qu'avec ça, normalement, vous êtes au top. Et si vous avez des questions, posez-les dans le chat. On aura un temps aussi de questions-réponses à la fin. Comme ça, je peux passer au secret numéro 2 et vous partager comment on a vendu pour 300 000 euros en 18 mois, alors qu'à la base, je n'aimais pas vendre. Et bien, souvent, souvent parmi vous, vous aimez coacher, mais vous n'aimez pas vendre, n'est-ce pas? Okay, vous êtes là, vous, vous êtes lancé dans le coaching parce que vous aimez coacher, mais vous n'aimez pas vendre. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vendre en coachant. Vous pouvez vendre en coachant. Et c'est. Alors, est-ce que je l'ai. Oui. Donc, c'est un livre qui s'appelle Profession Coach. Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai trouvé ça brillant. Il parle de l'expérience de coaching. Plutôt que de vendre vos premières sessions de coaching, je ne sais pas, 50 euros, 100 euros, vous l'offrez. Vous en offrez une, peut-être deux, et vous coachez comme si c'était vos clients. Et si vous êtes vraiment bon, la personne, à la fin, elle va vous dire Mais waouh, pourquoi tu m'offres ça J'imagine que c'est ton travail. Comment on peut travailler ensemble Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la suite J'aimerais bien travailler avec toi pendant trois mois, six mois. Bah, écoute, ça tombe bien. On se fait un prochain appel si tu veux et je te présenterai ça. Ok. Et du coup, vous n'avez pas à vendre. Vous avez juste à présenter ce que vous faites, parce qu'en amont, vous avez coaché et que vous avez apporté une expérience de coaching, et que la personne, elle est convaincue. Donc, quand en vous faites du coaching individuel premium, c'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, maintenant, si vous faites du coaching, euh, si vous lancez un programme de groupe, ben, en toute transparence, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Là, je vous apporte de la valeur. Je ne suis pas en train de vous vendre quoi que ce soit. Je ne vous vois rien là. Et si parmi vous, il y en a qui se disent « mais c'est génial, ça m'apporte énormément de valeur, j'aimerais bien travailler avec ce gars eh », ben, je vais vous donner une invitation. Mais en aucun cas, je vais vous envoyer un bouton de paiement, aller sur une page, il ne vous reste plus que trois jours euh, à acheter alors que le truc, il revient euh, dès que vous vous réinscrivez. Et une longue page où voici pourquoi il faut acheter, c'est urgent, sinon vous êtes des losers, etc. etc. Okay Donc, en tant que coach, vous n'avez pas besoin de faire ça. En tant que formateur, ok, c'est un peu différent. Okay. Mais là, je m'adresse aux coachs et aux coachs qui font de la formation. Mais si vous n'êtes que dans de la formation, il y a un peu ce côté où il faut faire ce que euh, je viens de vous dire. Et euh, voilà, j'ai été un peu moqueur, mais euh, ce n'est pas méchant. C'est pas méchant, ça fait partie de la vie, évidemment. Euh, moi, quand je vais acheter un, un, un iPhone à 1000 euros, euh, bah, je suis très content de l'acheter. Donc, il euh, n'y a pas de mal à, à faire ce genre de marketing. Alors, moi, ce que j'aimerais vous partager, c'est que pendant longtemps, j'ai évité la vente. Hein. Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça m'a porté trop de revenus faibles de faire ça euh, des petites freelances, d'affiliation, de vendre des petites formations. Et puis, je n'étais pas aligné non plus avec des formations en ligne à 2000 euros sans accompagnement. C'est ce que j'avais observé à l'époque. Mais bon, j'avais aussi pas mal de croyances limitantes. Et du coup, euh, c'est ce que je vous ai aussi écrit tout à l'heure, c'est que j'étais frustré de voir d'autres vendeurs qui euh, vivaient bien leur vie. Et j'étais en mode, ok, eux, c'est des bons vendeurs, ils vont devenir riches. Moi, je ne suis pas un vendeur, je, toute ma vie, je vais euh, être pauvre. Et du coup, bah, le livre dont je vous parle ici, c'est euh, Profession Coach. Donc, je vais vous dire concrètement comment j'en suis arrivé à générer ces 300 000 euros chiffre d'affaires, je ne vais pas pouvoir être exhaustif ok Ça, pareil, il faudrait deux jours pour vous expliquer tout ce que j'ai fait mais je vais vous donner les quelques tactiques et avec ça bah, euh, j'ai une invitation pour vous je vous en ai parlé tout à l'heure à la fin de ce webinaire il y a deux options, il y a ceux qui se diront ok let's go, Lingen, j'ai tout compris et je vais essayer seul et c'est très bien euh, et il y en a d'autres qui se diront ok, d'accord dans l'absolu, je peux quand même essayer seul, mais j'ai envie d'être accompagné. Et à ce moment-là, je vous présenterai Ascension. Let's go au niveau des tactiques. Alors, un truc que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire et que j'enseigne et que j'enseigne à, à mes clients, c'est les produits d'appel. Donc, vous pouvez vendre des livres. petites formation, challenge. Après, bon, on va, on va mettre ça ici parce que les challenges, c'est dans des événements les conférences, les sommets virtuels. Le concept, c'est quoi Le concept, c'est si vous avez un programme d'accompagnement, admettons, à 5000 000 euros, ben, c'est difficile pour quelqu'un qui ne vous connaît pas de passer de 0 à 5000 euros. Et donc là, je m'adresse plus à vous. Tout à l'heure, je vous ai partagé hein, l'expérience de coaching. Je ne vais pas revenir dessus. C'est plus pour du coaching individuel. Mais quand vous commencez à vendre en groupe, ça, ça change un petit peu. Pas mal. Ça change pas mal. Donc, vous créez des produits qui ne sont pas très chers, mais qui ont une haute valeur, de sorte que vos clients qui achètent ces petits produits, ces produits d'appel, hein, ils se disent Mais waouh, ça m'appelle à vouloir acheter plus. Parce que si ce livre-là, Coach Prospère, il est aussi bien, ben waouh, qu'est-ce que ça doit être de travailler avec lui Et du coup, si vous avez ça, si vous arrivez à vendre des produits d'appel à vos clients qui coûtent généralement entre. 10, 15 et euh, 200, 300 euros. Okay, nous aussi, on fait des workshops. Et attention, attention, je ne veux surtout pas que vous ayez en tête cette idée que parce qu'on est dans du marketing et que c'est une tactique, que le produit n'est pas bon. Le produit doit être excellent. Parce que si la personne paye certes pas cher pour un produit nul, ça ne donnera pas du tout envie d'acheter un programme plus cher avec vous. Et donc, ce concept-là, il est clé quand vous voulez atteindre les 10 000 euros. Okay vous n'êtes pas obligé de tout faire, certainement pas. Mais par contre, euh, ça peut être très, très intéressant de faire un ou une utiliser une ou deux tactiques ici. OK, je voulais juste quand même vous parler de l'expérience de coaching parce que tout à l'heure, je suis rentré un peu dans les détails, mais je ne je suis, je, je suis pas totalement rentré dans les euh, détails. Ah oui, c'était ça que je voulais vous montrer. Chacune des, des clientes ici que vous pouvez retrouver sur la chaîne, euh, sur ma chaîne YouTube, hein, Sarah, Ting, Hélène et la plupart de mes autres clientes ont tous généré… Donc là, je vous ai pris mes « meilleures clientes » en termes de chiffre d'affaires. Euh, ces clientes ont toutes commencé par ça, par faire de l'expérience de coaching. Aujourd'hui, elles sont à un autre niveau, donc elles font autre chose, mais elles ont toutes commencé par ça. Et c'est hyper important que vous gardiez ça en tête, que… On commence par faire des expériences de coaching et quand on commence à augmenter nos ventes et que ça marche, on passe à autre chose. Donc euh, voilà, c'était juste un, un petit rappel de l'expérience de coaching. D'ailleurs, vous pouvez parfois combiner avec euh, vos autres actions. Par exemple, vous pouvez offrir une expérience de coaching aux gens qui achètent euh, votre livre. C'est ce qu'on fait, nous, par exemple. Si vous avez des questions, notez-les dans le chat et j'y répondrai après. Autre tactique qu'il va falloir utiliser si vous voulez générer un business à six chiffres, c'est le marketing de contenu. Et ça, c'est l'une de mes plus grandes forces. C'est de créer du, des podcasts, des vidéos YouTube notamment. Oui, à y les réseaux sociaux, mais surtout vidéos euh, vidéo sur YouTube et podcasts pour que, attirer les gens. Par exemple, moi, si vous, vous, vous faites le test, hein, vous allez sur YouTube Okay, je ne sais pas qui va faire le test, vous me dites si vous faites le test. Vous savez, sur YouTube, si vous tapez « tutoriel Calendly », disons que moi je vise les coachs. Disons que vous êtes coach, vous dites « Tiens, tout le monde me parle de Calendly, je vois Calendly, j'aimerais bien apprendre à utiliser Calendly, je suis quelqu'un de, de scolaire, euh, euh, je ne vais pas juste aller sur Calendly, j'aime bien comprendre comment ça marche d'abord. Okay » Et ben, vous tapez tutoriel calendrier sur YouTube, vous tombez sur une superbe vidéo de moi. Okay, en tout cas, j'ai eu pas mal de compliments. Bon, ce n'est pas très simple, hein, très compliqué. Je vous explique juste le fonctionnement. Et à la fin, vous dites, tiens, ce mec-là, il est sympa. Tiens, ce mec-là, il a l'air de savoir de quoi il parle. Tiens, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur lui. Et vous avez des appels à l'action en dessous. Je ne sais pas si c'est vous achetez mon livre, ou vous postulez à mon programme. Et puis après, vous rentrez dans la communauté, vous devenez un prospect. Et c'est comme ça qu'une partie de mes clients, euh, de mes prospects deviennent clients par mon contenu. Ça, c'est hyper important. Si vous voulez juste faire votre première vente, par exemple, dans Coach Prosper, je ne parle pas du tout de ça, je crois. Et il n'y a qu'avec mes clients que je parle de marketing de contenu. Parce que si vous voulez juste faire votre première vente, vous n'avez pas besoin de ça. Mais si vous voulez atteindre les 10 000 euros par mois, il n'y a plus de choix. Autre chose que je ne maîtrise pas si bien que ça, mais j'ai quand même investi peut-être sur les dernières années euh, 10 000 euros, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, euh, c'est la publicité. ok. Je pense que jusqu'à 10 000 euros, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent dans la publicité. Par contre, au-delà de 10 000 euros par mois, si vous voulez croître, ça va être presque indispensable. Nous, on s'en est sorti sans mettre trop de pub parce qu'on a une grosse liste d'emails. Mais c'est quoi une grosse En tout cas, euh, c'est assez, euh, relatif. Hein on a 8 000 personnes dans notre base email. Mais... Si vous n'avez pas ces 8000 personnes, il va falloir mettre le paquet dans la publicité, notamment pour collecter des emails de prospects à qui vous pouvez euh, faire des annonces. Okay, donc ça, c'est hyper important. Je ne vais pas rentrer dans un pub pour la publicité, mais euh, typiquement, c'est Facebook et YouTube qui sont des excellentes plateformes de publicité. Par contre, je vous recommande soit de vous faire accompagner, mais ça coûte cher, soit de... <coughs> d'apprendre en pratiquant, mais ça va vous coûter cher. Vous n'allez pas avoir de résultats. Mmh. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave dans le sens où c'est un apprentissage. Euh, je ne vous l'ai pas mis hein, le marketing par email. Aujourd'hui, ça passe par email, quoi. Tout, c'est pas vrai. une grande partie du business passe par email. Je connais quelques exceptions de gens qui arrivent à développer un business que grâce à Instagram. C'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare. Et puis créer des partenariats. Ça, ça va être hyper important. Votre entourage va devenir clé. ok, Pour passer de 0 à 1 000 euros, à 2 000 euros, vous n'avez pas forcément besoin de partenaires. Mais à un moment donné, si vous voulez croître, vous êtes limité. Parce que si tous les jours, vous avez euh, 5 nouveaux emails, 10 nouvelles emails, votre niveau de, de. Le nombre de prospects que vous allez avoir va croître très lentement. Et du coup, si vous voulez générer un, avoir une croissance exponentielle, ça ne va pas tenir, en fait. Et du coup, il va falloir s'appuyer sur des partenaires pour augmenter le nombre de leads que vous avez. Je mets juste le chauffage et je reviens. Ah, pardon. Je suis en région parisienne, il commence à faire vraiment froid et euh, mon bureau, il n'est pas hyper, hyper bien isolé. Euh, Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au secret numéro 3? Euh... Véronique, ouais, merci, merci. Ah, bah, je vois qu'il y en a qui ont, qui ont regardé. Euh, ok, top. Alors, si vous n'avez pas de questions, je continue. Euh, alors, comment trouver des partenaires Ouais, je ne suis pas entré dans le détail, Nathalie, hein, mais euh, l'idée, c'est euh, moi ce que je fais c'est que j'interview beaucoup de gens. Du coup, je, ça me fait créer une, une relation et après, ça me permet de de faire des échanges, par exemple, est-ce que tu veux participer au lancement en m'envoyant du trafic, à un webinaire, etc. etc. Est-ce que tu veux venir au sommet Mais ma stratégie a été beaucoup par euh, la création d'interviews. Okay Et comment obtenir des interviews, il suffit juste de demander. Euh, Riyad, oui, a priori, pendant quelques jours seulement. Donc, euh, n'hésite pas, normalement, envoie-nous un email si tu as besoin. d'aide. Euh, pareil pour Bernard let's go secret numéro 3 ok donc euh, ce qu'on a fait là c'est qu'on a créé notre offre euh, on sait comment vendre en tout cas à peu près euh, en, par rapport à ce que je vous ai expliqué hein, je ne suis pas rentré dans le détail mais juste si je dois reformuler un peu c'est vous récupérez les emails des gens vous les invitez à travers vos produits d'appel à mieux vous connaître et vous proposez des expériences de coaching ou des appels de closing à vous de voir, des appels stratégiques. Et puis, c'est comme ça que vous en faites des clients. Ce n'est pas un scénario indispensable. Hein. Je ne dis pas que vous êtes obligé de faire des produits d'appels, c'est juste que ça aide. Vous n'êtes pas obligé de faire du marketing de contenu, mais ça aide grandement. Vous n'êtes pas obligé de faire de la pub, mais ça aide. Vous n'êtes pas obligé de faire des partenariats, ça aide. Par contre, à un moment donné, il faudra quand même faire euh, quelque chose. Ok, let's go. Alors maintenant, secret numéro 3, c'est que tout ça, c'est top, c'est chouette, mais est-ce que ça suffit Eh bien, non, en fait, ça peut vous aider à faire votre première vente à 1 000, 2 000 euros, mais ce n'est pas la même chose de faire. Si tu veux, si vous voulez, ce n'est pas, pas parce que j'ai vendu un frigo sur le bon coin parce que je suis, je suis, je déménage que je suis un vendeur de frigo, que je suis Darty. Ça a un à voir. Ok et, euh, et c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. En tout cas, bon, on va voir ce qui reste parce que c'est assez challengeant, mais en même temps, c'est passionnant. Donc, l'offre, on en a parlé. Je ne reviens pas dessus. Le marketing, on en a déjà parlé. La vente, ce que j'aimerais ajouter peut-être par rapport à la vente, c'est qu'un ce des éléments qui va faire la différence, c'est le suivi de prospection. Ah, c'est hyper important. C'est-à-dire, ce n'est pas euh, « euh, Salut, je t'ai coaché, tu es cool, tu veux travailler avec moi, quoi tu me demandes ou pas, tu veux travailler avec moi. » OK, non, allez, ciao, euh, à jamais. OK, non, gardez la relation. Ça, ça va être un élément euh, très clé. Parce qu'en plus, vous n'êtes pas là juste pour vendre, vous êtes là pour aider les gens. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne gardez pas euh, la relation. Mais, mais, mais, mais, mais, ce qui va commencer à devenir un peu plus complexe et passionnant, parce que c'est... En fait, en cherchant à vous développer professionnellement, vous allez vous développer personnellement. Le mindset, Alors, vous allez me dire que ce n'est peut-être pas la même chose, mais je vais quand même vous euh, l'écrire, rapport aux émotions. Pour ceux qui sont comme moi, un peu hypersensibles, euh, c'est hyper hyper important de prendre soin de vos émotions. Euh, D'autant plus important que euh, quand vous démarrez. Okay, ça, c'est hyper important. Il faut avoir un mindset... De, euh, de l'abondance et pas de la rareté. S. rareté. Il ne faut, faut pas, vous faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est que si vous réfléchissez souvent en, euh, par exemple, oh, je n'ai pas d'argent, il faut que j'économise, bah, vous n'allez pas croître. Je ne vous dis pas, vous n'avez pas d'argent, allez vous faire forcément un crédit. Et en même temps, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, parce que c'est ce que font la plupart des entrepreneurs. Eh bien, bah, dites-vous, ok, d'accord. Euh, mais je refuse d'être triste et de ne pas avoir d'idées. Okay Comment je peux être créatif et trouver des idées Et peut-être que je peux aussi emprunter de l'argent parce que mon but, c'est de croître, ce n'est pas d'être défensif. Beaucoup d'entrepreneurs qui ne croisent pas ont, une, ont un comportement défensif. Face aux adversités, vous vous défendez, vous recroquevillez. Ce n'est pas de votre faute. Par contre, c'est quelque chose à travailler. Et parce que j'ai été aussi dans ça. Okay parce qu'on n'a pas appris en fait. À, alors, si jamais parmi vous, il y a des, des sportifs, normalement, ça, ça vous aide okay, euh, à développer votre business. Parce que, vous savez, vous déplacez, vous savez que l'adversité, ça fait partie du sport, en fait, ça fait partie de votre business euh, aussi. Donc, ça, c'est hyper important. Le rapport à l'argent devient compliqué aussi. Okay Moi, j'accompagne pas mal de clients à générer 2-3 000 euros. Mais euh, je dois aussi vous dire qu'au bout de six mois, tout le monde ne continue pas à gérer ces 2-3 000 euros parce qu'il y a un rapport à l'argent qui change. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une identité qui s'est installée, c'est en mode euh, « Ouais, j'ai toujours un peu un malaise avec l'argent, du coup, bah, si je n'en gagne pas, ce n'est pas grave. » Ça, c'est hyper hyper important que euh, vous ayez ça. Et puis, il y a un mindset, j'ai envie de vous dire, de croissance. C'est-à-dire que si vous êtes en mode… Euh, Oh, je veux juste stabiliser, je veux juste gagner ce que je gagnais quand j'étais salarié, ça ne va pas réussir, ça ne va pas marcher, parce que ce n'est pas possible. L'entrepreneuriat, c'est un vélo à deux roues, ça ne peut pas rester immobile, ce n'est juste pas possible. Je pourrais essayer de vous prouver par A plus B, mais euh, en tout cas, faites-moi confiance, ce n'est pas possible. Et puis, euh, bah, si vous pensez que c'est possible, vous avez le droit aussi. Donc, il y a une partie mindset à travailler. L'organisation et les finances. L'organisation au quotidien, moi, j'ai un coach euh, qui m'aide au quotidien où je lui envoie mes trois principales tâches du jour, par exemple. Et à la fin, je lui dis si je les ai fait, faites ou pas. Okay, voilà. J'ai des réunions avec mon équipe qui m'aident à agir sur des choses urgentes et importantes. Je ne peux pas juste faire des tâches en fonction de ma boîte email. Puis la partie gestion financière, Ça, ça a été un gros challenge pour moi, pour ceux qui ont écouté l'épisode 20 du podcast « Coach en mission » vous verrez que euh, j'ai euh, eu une année euh, notamment difficile à, à ce niveau-là parce que je n'ai pas su bien gérer les finances. J'ai gagné de l'argent, mais quand vous gérez mal l'argent, ça peut vous mettre en difficulté. Et du coup, bah, c'est quelque chose à travailler évidemment. Puis dernier point, si vous voulez vraiment une liberté d'entrepreneuriat, entre, vous avez besoin de recruter, vous avez besoin de manager. Et ça, pour la plupart d'entre vous, c'est nouveau. Alors, si, vous avez, si en tant que salarié, vous avez une équipe, ce n'est pas la même chose quand vous recrutez des prestataires. Quand vous avez des, une équipe, quand vous êtes salarié, c'est des gens qui sont obligés de faire ce que vous vous dites, plus ou moins, parce qu'ils touchent un salaire. Mais un prestataire vous euh, euh, ne travaille pas comme, euh, euh, comme un salarié du tout. Alors, je suis désolé, j'ai dû changer parce que j'avais mis de l'air frais alors que je voulais de l'air chaud et je peux je vous laisse imaginer l'effet que ça fait quand vous croyez que vous avez mis de, de l'air chaud. Voilà ce que j'ai envie de vous partager, les amis. Est-ce que vous avez des questions Je serais ravi d'y répondre. Et puis, euh, bah pour ceux que ça intéresse, dites-le moi dans le chat. Euh, j'ai un programme que je lance en janvier 2022. Les recrutements, les candidatures se terminent mi-décembre. Je prends seulement 24 clients. Et du coup, bah, je serais ravi, ravi euh, de vous le présenter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous le dis tout de suite, c'est un certain investissement financier et en temps. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais si jamais ça vous intéresse d'aller chercher ces 10 000 euros, d'être accompagné plutôt que de chercher à le faire seul, dites-le moi dans le chat et je serais ravi de vous le présenter. Et puis, en attendant, si vous avez des questions aussi, je serais ravi euh, d'y répondre. Euh, alors, Nathalie, comment vous recrutez euh, vos prestataires Il n'y euh, bah, a pas de règles, il y a plein de moyens de le faire. Il euh, y a vos contacts. Nous, on a recruté pas mal à Madagascar. Il y a des groupes Facebook aussi euh, sur ça. Et puis, il y a quoi Il y a des sites comme Malte, m Il y a des sites comme euh, euh, 5euros.com, Fiverr. Euh, et puis euh, dans votre communauté. Le mieux, c'est ça, de passer une annonce dans votre communauté. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez puissant. Euh, Véronique, alors soit je te le présente et je t'envoie le lien après, soit si tu es pressé que tu dois partir, envoie-nous un email et je serai ravi de t'envoyer le lien et, et on se cas, un rendez-vous, effectivement. Euh, Manu Reva, alors bonne question Manu Reva. Je n'ai pas de critères d'un point de vue CA par contre, j'ai un critère d'un point de vue, quelle est ta motivation Si tu es motivé à juste gagner 1 000-2 000 euros 000 par mois de chiffre d'affaires, pas de salaire, parce que 1 000-2 000 euros 000 de salaire, c'est pas mal, hein euh, ben, tu vas juste être en total décalage, parce qu'il y en a d'autres qui voudront faire 5 000-10 000 euros. 000 par contre, tu peux être à 5 000 et ne pas vouloir croître, et tu peux être à zéro et vouloir aller aux 10 000. Du coup, ce n'est pas un critère. Je connais plein de gens qui sont à zéro, qui ont eu des super résultats rapidement. Donc, je n'ai pas voulu mettre ça comme critère. Donc, Manu Manureva, le seul critère, c'est est-ce que d'ici juin 2022, tu as envie de générer un mois à 10 000 euros par mois et idéalement de manière récurrente Si, si tu as réponse à cette question, et oui, je t'invite à, à rester et je te présente Ascension avec grand plaisir. Euh, ok, Véronique, je vais te présenter. Euh... Alors, Véronique, tu dis par rapport au mindset, il y a aussi le fait d'être prêt à recevoir aussi les critiques et les jugements des autres. Ouais, ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne chose. Et pour moi, c'est surtout une, une gestion émotionnelle, hein, comme je l'ai mis. C'est qu'émotionnellement, euh, ça devient assez challengeant euh, parce que parce que bah, hein, si vous êtes susceptible, si vous n'êtes pas sûr de vous, bah, ça peut carrément… Euh, vous ébranlez et ça c'est hyper important hein. pour ceux qui n'ont pas regardé mon épisode de vlog que j'ai publié ce matin bah ouais Et je... vous pensez ce que vous voulez parce que vous allez me dire oui mais ça c'est ce que tu dis Lingen mais en même temps j'y crois mais vous pouvez faire le meilleur travail au monde vous aurez toujours des critiques par contre par c'est contre, largement compensé par tous les autres bénéfices d'avoir un business à chiffres. Euh... ok cool Florence Manu Revaille, c'est pas du tout un problème de ne pas avoir de CA. Par contre, c'est euh, quoi ton objectif l'année prochaine en 2022 Est-ce que tu veux pleinement vivre de ton coaching ou tu es en mode juste j'aimerais juste découvrir euh, le coaching Si c'est juste je veux découvrir le coaching, ce ne sera pas fait pour toi. Après, tu es la bienvenue hein, si tu veux rester quand même. Est-ce qu'on a d'autres questions Ok. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, ça me paraît top. Alors, dites-moi ceux qui veulent rester pour regarder la présentation d'Ascension et ceux qui doivent partir. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi juste au revoir, je pars et j'aimerais juste vous saluer. Ok, Véronique, ok, Riyad, ok, Nathalie, ok, Bernard et les autres N'hésitez pas, hein. euh, on se dit au revoir. Et puis, euh, salut Dominique. Ok, Céline. Euh, de... tch, tch, tch, tch. Ok, alors, tout le monde n'a pas répondu. Ce n'est pas grave. En tout cas, je voulais juste vous dire euh, à très bientôt pour ceux qui doivent partir. C'était un vrai plaisir. Chloé reste. Ok, top. Let's go. Alors, bon, Ascension. Euh... Euh, allez, pour tout vous dire, pour tout vous dire. C'est le programme que j'aurais aimé lancer il y a il y a un an déjà, mais j'ai pas j'avais pas le courage, j'avais pas le courage. Ça y est, euh, on dit souvent quoi, je sais pas si vous le, vous entendez souvent ça, mais on dit souvent que on enseigne ce dont on a besoin d'apprendre. Okay, donc, quand je vous dis qu'il faut dépasser vos peurs, qu'il faut vaincre votre, votre peur de légitimité, bah, c'est pareil pour moi. Donc, pour tout vous dire, ça fait ouais, peut-être un an que j'aurais aimé faire ça et j'ai enfin trouvé le courage de le faire. Et j'ai même envie de vous dire que ce n'est même plus une histoire de courage, c'est qu'à un moment donné, c'était une histoire d'alignement. En format accompagnement long terme, aujourd'hui, je n'ai plus la force et l'envie d'accompagner euh, des débutants qui veulent juste faire leur première vente. Pour ça, il y a le livre. C'est notamment pour ça que je l'ai écrit, le livre. Si vous voulez juste faire vos premières ventes et gagner 1000, 2000, 3000 euros, c'est génial parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais je n'ai plus l'énergie d'accompagner au quotidien et de faire des coachings. Par contre, j'ai de l'énergie pour vous enseigner non plus ce que je faisais en 2017, 2018, mais en 2019, maintenant, j'ai envie d'accompagner que des gens qui veulent apprendre ce que j'ai fait en 2020 et 2021. Parce que c'est les coulisses de notre business, c'est comme ça qu'on a monté un business euh, euh, à six chiffres et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Et donc, euh, voici Ascension. Les trois valeurs déjà euh, clés que je voulais euh, vous partager, c'est que Ascension, c'est fait pour vous si vous avez cette envie d'avoir un impact. Ça, c'est hyper important que vous voulez impacter les gens autour de vous et cette société. Sinon, ça ne marchera pas pour vous, l'énergie ne va pas passer, on ne va pas forcément s'entendre, ça va se voir dans vos yeux que vous faites ça juste pour gagner de l'argent, et euh, bah, même si vous postulez de toute façon, on ne vous prendra pas. Donc ça, c'est important. Voilà, vous êtes là pour contribuer sur cette terre. Deuxième, deuxième valeur, c'est la famille. Et ça, c'est hyper important. Alors, vous êtes peut-être célibataire ou divorcé, sans enfant, ok, mais... Euh, au sens large, vous avez tous une famille. Moi, j'étais, euh, bah, j'ai plus mes parents. Avant de me marier et d'avoir ma fille, j'avais une famille et je l'ai trouvée euh, à l'église, je l'ai trouvée auprès de mes meilleurs amis et en tout cas, même si je n'avais pas encore de famille, j'avais déjà ça en tête. Donc, la valeur clé, la deuxième valeur clé dans l'ascension, c'est la famille. Que vous avez envie de prendre soin de votre famille et non seulement c'est top selon moi, mais ça va vous donner des forces. Parce que vous allez avoir des moments de découragement, des moments de doute. Si vous ne pensez pas à votre famille, okay, moi j'ai des photos là de, <rire> devant moi, de, de, de ma famille. Et, euh, et ça me donne des forces et c'est juste indispensable. Et La troisième chose, c'est que vous avez une mission de vie ou que vous êtes en, en recherche, mais pour vous c'est important. Voilà, Vous avez une mission. Okay, vous n'êtes pas là juste de passage sur terre. Vous prenez soin... De votre famille et vous impacter et puis après euh, vous mourrez, c'est ok. Non, vous avez, vous avez envie de laisser une marque sur cette terre. Vous avez envie que dans un siècle, deux siècles, votre travail a toujours un impact et euh, que ce soit quelque chose, peut-être même de personnel, comme je vous ai dit. C'est ce sentiment de, je vais me sentir important, je vais atteindre mon plein potentiel. Et donc, à partir de ces trois valeurs, euh, le programme Ascension, il est fait pour vous si vous voulez atteindre ces trois résultats-là. Euh, alors, je, je vais... Mettre à jour la page parce qu'entre-temps, j'ai reformulé des choses. Voilà, c'est là. La beauté du web. Vous voulez créer un business profitable. Vous voulez créer un business profitable. Ça, c'est hyper important parce que vous avez compris que tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau de, business, de chiffre d'affaires entre 5 et 15 000 euros, eh ben, vous allez toujours être en tension financière. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir pleinement vivre votre passion entrepreneuriale. Donc, ça, c'est ce que vous avez... Euh, ce dont vous avez envie et c'est ce qu'on va vous amener à faire. Donc, faut que vous soyez prêt à bosser pour aller dans ce sens-là. Et vous avez compris qu'il n'y a pas d'autre manière de réussir dans le business que d'exercer dans sa zone de génie. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. C'est pas juste un luxe. Parfois, on se dit c'est un luxe. Oh, euh, moi, je vais me faire des vidéos. Je vais écrire, faire que des vidéos. Jamais écrire un livre. Je vais faire que des livres. C'est pas juste un luxe. Un truc euh, genre euh, « j'ai envie de manger que des frites, je mange que des frites ». C'est indispensable parce que si vous ne travaillez pas dans votre zone de génie, vous allez travailler dans des zones où vous êtes faible, où vous êtes nul et vous ne pouvez pas développer votre business. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'en rejoignant le programme, du jour au lendemain, vous allez faire que ce que vous aimez, mais on va vous aider au maximum à vous rapprocher de ça notamment notamment parce que la troisième chose qu'on veut vous aider à atteindre, c'est de profiter pleinement de chaque jour. Et Il est hors de question de se lever et de faire des choses juste parce qu'il faudra les faire. Bien sûr qu'il y aura des choses qu'il faudra faire, hein. mais si vous n'avez vous qu'une liste de tâches de choses qu'il faut faire, ce n'est pas smart, ce n'est pas efficace. et On vous aidera à trouver les bonnes tâches, les bonnes actions, les bonnes stratégies qui correspondent à votre situation. C'est pour ça qu'on prend… Juste un groupe réduit pour commencer. Donc, ça, c'est le programme Ascension. Si vous voulez créer un business profitable en tant que coach et formateur, exercer dans votre zone de génie et profiter pleinement de chaque jour. Comment on y arrive Donc, euh, j'ai défini trois piliers. C'est le résultat, encore une fois, de ce que j'ai constaté, ce que j'ai vécu et ce que je fais vivre à mes clients. Et je veux vous les apporter dans le programme euh, Ascension. premier pilier, c'est une formation, à un moment donné, je ne peux pas vous dire que vous pouvez réussir sans vous donner un peu, mais beaucoup, euh, le chemin et comment faire. Donc, on aura six thématiques et c'est les six thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Je vous ai juste donné les grandes lignes, mais on va parler de comment créer cette offre premium individuelle et ou collective. Je vous donne un indice, hein. l'accompagnement le, le, collectif, faudra y venir pour tout le monde. Parce qu'à un moment donné, vous allez être limité en temps. Et si vous voulez avoir un plus grand impact, justement, parce que c'est les valeurs... Mais voilà, chaque chose en son temps. Si pour certains, c'est plus écologique de faire l'individuel, on vous accompagnera à ce sens-là. Et si vous voulez faire du collectif, on vous aidera à créer cette offre-là. Deuxième chose, on va vous aider à acquérir ce mindset à ces chiffres. Okay on aura carrément un mois dédié à ça. On en a parlé et on va continuer à en parler. Euh, voilà. On va vous aider à créer un écosystème marketing pour que les prospects viennent d à, d à vous. Parce que autant les premiers clients, ça, ce sera à vous d'aller les chercher. Mais si vous voulez atteindre un business à six chiffres, bah, c'est une bonne euh, nouvelle hein, plutôt. Il bah, faudra créer un écosystème pour attirer euh, les prospects à vous. Et puis, on vous aidera à vendre authentiquement et avec le sourire. Et Ça, c'est hyper, hyper important. Par exemple, je vous ai dit que je ne vendais pas. Et là, vous allez me dire, mais LinkedIn est en train de me vendre. Bah Oui, ça dépend de votre définition. En tout cas, à la fin de cette session, il n'y aura pas un bouton achat. Donc, euh, je, techniquement, je ne vous vendrai rien. Mais euh, moi, je ne suis pas en train de vous vendre. Là. Je suis en train de vous, de vous raconter et de vous partager ma passion, en fait. Parce que l'une de mes passions, c'est la formation et c'est le marketing. Et c'est ce que j'ai envie de vous amener à faire aussi. De vendre avec le sourire, en authenticité et en prenant du plaisir. Et ce sera juste la seule manière de faire fonctionner les choses, en fait. Vous n'aurez pas le choix. Et tant mieux, n'est-ce pas Je vais vous aider aussi à gérer le quotidien d'une entreprise. et ça J'en ai vécu des, des problèmes <rire> cette année, euh, mais euh, heureusement, j'ai une formidable équipe et je vous aiderai aussi à, dans cette sixième étape à recruter et à manager une équipe. Tout n'a pas été rose dans notre business et j'ai le plaisir de vous dire que bah, quand on a réussi, bah, on va vous apporter ce qu'on a fait de bien, mais aussi là où on a galéré, bah, je vais aussi vous partager ça pour vous faire gagner du temps, de l'énergie euh, et de vous éviter des frustrations. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez une formation complète et pertinente pour les coachs et les formateurs. Et ça, c'est hyper important. Mais, mais, c'est comme cette belle bibliothèque. Ce n'est pas parce que j'ai une belle bibliothèque avec les meilleurs livres au monde que je vais réussir. OK Ça ne mène pas des résultats d'avoir une bibliothèque. Donc, là, le deuxième pilier, c'est de vous accompagner notamment dans euh, votre vie euh, entière, de vous accompagner sur votre vie pro. Perso, si vous voulez, hein, on ne vous forcera pas à vous à nous raconter votre vie, mais dans vos émotions, et que vous vous sentiez soutenu, en fait. Et ça, c'est hyper important. Euh, donc, il y aura le soutien du groupe et il y aura mon, le soutien de moi et mon équipe. Et j'ose penser que je connais... J'ai essayé de calculer, j'ai essayé de calculer, mais je pense que j'ai fait plus de 1000 heures de coaching individuel et en groupe. Je ne parle pas de webinaire, je ne parle pas de vidéo. Hein. Même ça, là, ce qu'on est en train de faire, je ne le compte pas. Je parle de 1 à 1 ou de 1 à 5, 6 personnes. Et du coup, euh, je sais, j'ose penser que je sais à peu près ce qu'il faut faire quand vous êtes démotivé, comment vous écouter, comment vous encourager ou juste laisser le temps faire les choses parfois, mais vous avez besoin de cet accompagnement. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des robots où je peux brancher une clé USB, faites-ci et le programme se déroule. Vous avez besoin d'un soutien moral, émotionnel. Et du coup, si vous avez le mode d'emploi et que vous êtes encouragé à le faire, eh ben, il ne reste plus que la troisième étape. Parce que, parce que si je vous dis « ok, faites-ci, faites ça et ouais, je vous booste » et après vous fermez votre fenêtre Zoom et vous, vous retrouvez seul dans votre coin, est-ce que vraiment, vraiment vous allez avoir des résultats Parce que vos résultats ne vont pas venir de nos superbes formations, okay, même si elles seront superbes. Les résultats ne vont pas venir de nos encouragements et de nos belles paroles et de notre écoute. Les résultats vont venir de vos actions et du quotidien et de tout ce qui se passera en dehors en fait, de nos sessions. Et C'est pour ça que la troisième, le troisième pilier, c'est cette culture de l'exécution intelligente. Je parle de culture parce que c'est en fait, un, un mindset de réfléchir différemment. Okay ce n'est pas juste quel conseil de productivité l'Ingen nous donne. Non, c'est vraiment une culture. Okay Et l'exécution, il faudra agir, mais de manière intelligente. Parce que, parce qu'il y a les valeurs dont je vous ai décrites tout à l'heure. Il est hors de question de travailler 50 heures par semaine, par exemple. Quoi, après, vous faites ce que vous voulez, je pas à vous contrôler. mais voilà, si vous avez une famille, prenez du temps avec votre famille. Donc, il va falloir travailler intelligemment. Donc là, je vous ai donné, par exemple, un peu notre philosophie, notre fonctionnement qui va vous permettre de travailler de manière intelligente. Par exemple, on va régulièrement passer en revue votre plan d'action que je vais valider avec vous. Okay, vous avez créé un plan d'action et je vais vous dire, OK, c'est bon, c'est pas bon, c'est à peu près bon, c'est dans cette direction. Puis vous allez passer à l'action, vous n'allez pas attendre, vous n'allez pas tergiverser. Okay, parce que là, si on veut atteindre les 10 000 euros, il n'y a pas de « je réfléchis pendant trois semaines si c'est bon ou pas ». J'y vais. Et après, on mesure les résultats. Okay, ça, c'était bien. Ça, ça n'a pas été bien. Donc, je vais vous in inculquer cette culture qui honnêtement, elle n'est pas totalement intégrée chez moi, mais ce n'est pas grave parce que j'ai une équipe qui m'aide sur ça. Je ne suis pas le seul. Okay je ne suis pas tout puissant omniscient. J'ai une équipe aujourd'hui et cette équipe vous aidera aussi. Donc, à mesurer les résultats. Et puis… Vous allez recevoir de la part du groupe et de moi des feedbacks sur comment améliorer euh, les choses. Et vous allez donc réajuster vos objectifs. Peut-être que c'était trop facile, donc il va falloir viser plus haut. Peut-être que c'était trop difficile, il faudra baisser. Et vous allez recréer un plan d'action plus adapté. D'ailleurs, que vous rejoigniez Ascension ou pas, c'est très important, ce que je viens de vous partager. Okay, gardez ça en tête. C'est le seul moyen de réussir dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas créer un plan d'action et créer tout, tout, tout plein de choses et après passer à l'action. Une fois que le plan d'action est créé, c'est-à-dire que ça prend très peu de temps, vous passez tout de suite à l'action. Par contre, si vous voulez vraiment croître, il faut faire la suite. Moi, pendant longtemps, j'ai créé un plan d'action tout petit et je suis passé à l'action. Et en fait, il n'y avait pas de résultat. Dès qu'il y avait des résultats, ça s'effritait parce que je ne faisais pas la suite. Donc, si ces trois piliers vous parlent, okay formation, accompagnement, culture, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui se passe au quotidien. Si ça vous intéresse, je vous envoie le lien dans le chat et vous prenez rendez-vous. Donc, dites-moi dans le chat euh, si vous voulez le, le lien, qui est-ce qui veut le lien, euh, je vous le mets. Euh, et au téléphone, je vous présenterai plus de détails. Par contre, il y a un truc quand même qui me tient à cœur et que j'ai envie de vous partager. Et ça, ce sera disponible que pour les membres fondateurs qui nous rejoindront euh, cet hiver, donc avant euh, mi-décembre, ce sera les immersions. Et ça, on le fera certainement pas après parce que c'est bien, mais c'est aussi crevant les immersions. Mais ça me tient à cœur pour le faire pour cette première promo parce qu'on a envie de recueillir plein de choses et on a envie de vous remercier aussi de votre confiance. Donc, c'est quoi ces immersions C'est chaque mois de janvier à juin, vous aurez soit l'immersion en présentiel, soit en distanciel. Donc, c'est janvier en présentiel, mars en présentiel, mai en présentiel, à Paris peut-être dans une ville en province, mais ce n'est pas sûr. Donc, pour le moment, c'est à Paris. Et en février, avril, juin, ce sera en distanciel. Et même quand c'est en présentiel, ce sera diffusé en direct. Si jamais euh, on a une cliente qui est à la réunion, elle ne pourra pas venir. Elle pourrait dans l'absolu, mais bon, c'est un peu compliqué. Hein. Euh, et du coup, Anne-Claire, bah, elle pourra se connecter pendant l'immersion, même si on est en présentiel, et elle pourra assister en direct. Et ce sera des journées complètes où on va s'encourager, on va s'entraider, on va networker, on aura un invité spécial et on va pouvoir avancer tous ensemble. Donc, Je ne rentre pas dans les détails de Ascension, il y a quoi, quoi, quoi. Par contre, ça, je tenais absolument à vous le partager. Donc, euh, Je ne sais pas si vous avez le même niveau d'enthousiasme que moi pour Ascension. Ça va être un petit peu difficile, mais en tout cas pour ceux qui sont enthousiastes. Euh, Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas sûr à 100% de rejoindre le programme. Hein. Ça, c'est sûr, c'est normal. Euh, par contre, si vous dites, tiens, ça m'intrigue, tiens, si j'échange avec Lingen pendant 20 minutes, ça peut m'aider à, à me décider si oui ou non, et eh ben, euh, je vous invite à prendre cet appel. On va surtout faire connaissance. Je vais voir, en toute transparence, hein, je vous le dis, c'est une candidature, donc je vais voir si vous êtes un, un bon élément selon mes critères subjectifs hein, pour le groupe, parce que je veux. J'allais dire que les meilleurs, non, c'est pas vrai. Je veux que des gens top qui peuvent s'entraider euh, et puis bah, ce sera l'occasion pour vous aussi de tester de voir si je suis la bonne personne pour vous. Euh, Nat, tu ne seras pas la seule à être salariée, on a Nabil qui a rejoint qui est salarié, qui, qui d'autres est salarié euh, et on a d'autres personnes qui sont, et on a Anne-Claire, Nabil et Anne-Claire euh, sont salariés et on a même, il y aura des petits groupes de 5 à 10 personnes, un des groupes sera un soir, je ne sais plus si c'est 18h ou 18h30 lundi. Donc, tu aura un groupe lundi ou mardi soir à 18h, 18h30, et les deux autres groupes seront en semaine, par contre, en journée et en semaine. Donc, ce n'est pas du tout un frein si tu es prêt à travailler de manière intelligente et euh, à atteindre des résultats. Euh, mais par contre, je ne te cache pas que si tu as que 10-20 heures par semaine, bah, tu ne vas pas faire 10 000 euros dès le mois de janvier. En tout cas. Mais, mais, mais, on y croit, on y va. Et si tu arrives à générer 5 6000 6 000, 8 000, 10 000 euros, bah, tu vas pouvoir quitter ton job si c'est ton souhait sur le long terme. Je me dis, quoi de mieux que de se lancer avec le bon plan d'action dès le départ Bah écoute, Nat, euh, faisons connaissance au téléphone et je serais ravi, ravi, ravi de voir si c'est bon pour toi. Euh, mais en tout cas, euh, ouais, si, es, si, si, le, si ce que je t'ai partagé... Euh, te parle à mon avis c'est que potentiellement ça peut t'aider sinon euh, quand on le sent on le sent ce genre de choses ok vous le sentez normalement là à ce, à, ce, à ce moment là si vous êtes en mode ça me parle pas prenez pas l'appel euh, pas l'appel en tout cas euh, ok tabriade brian euh, ok tab véronique euh, euh, claire marie oui c'est ce que je disais quoi tu t as peut-être posé la question avant que je le précise donc il y aura trois en présentiel, trois en distanciel. Donc, les trois en distanciel, tu pourras être là. Si jamais vous n'êtes pas là parce que vous êtes salarié, notamment euh, comme Nat, bah, vous pourrez assister euh, en replay. Quoi. Vous n'assisterez pas, mais vous pourrez regarder en replay. Euh, par, contre, par contre, les trois qui seront en présentiel, vous pourrez y accéder en direct. Je ne sais pas si ça vous parle en fait. Bah, C'est comme imaginer que là, je suis avec une vingtaine de clients euh, membre d'ascension euh, ben vous vous suivez juste en direct grâce à une webcam c'est moins bien que d'être en direct en présentiel, ok mais c'est quand même pas mal on a fait une immersion la semaine dernière euh, sous ce format là, c'était quand même euh, très très très chouette Kika, bah non il n'est pas indiqué mais je vais te le dire évidemment euh, j'ai rien à cacher le tarif il est de 6000 euros TTC si ça vous intéresse, il y a la possibilité de payer en plusieurs fois. Et euh, sachez que pour ceux qui se disent bah ce peut-être pas le bon moment, j'aimerais bien rejoindre plus tard, ce sera possible. Ce sera peut-être en juillet ou en septembre. Par contre, le tarif passera à 7500 euros euh, pour le deuxième lancement. Et pour 2023, euh, je ne sais pas, mais l'idée, c'est de, de passer le programme à 10 000 euros euh, à terme. Call Nathalie. OK, allez, bah, je vous envoie le lien. Chloé, je t'invite à prendre le rendez-vous. Euh, Véronique, tu l'as déjà pris. Nat, je t'invite à prendre le rendez-vous. Euh, Nathalie, on avait déjà eu une discussion. Si tu penses avoir le, le budget pour, bah, je serais ravi d'échanger avec toi. Euh, voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, sur. Euh, le programme Ascension ou sur autre chose. En tout cas, je serais ravi d'échanger avec vous. Euh, J'ai encore dix petites minutes. Donc, comment je peux vous aider? Donc, parmi vous, je, je, je peux aussi imaginer qu'il y en a qui sont un peu frustrés en mode Oh, j'aimerais rejoindre, mais je ne peux pas, je n'ai pas les finances. C'est peut-être pas le bon moment, c'est OK, mais je suis là pour vous aider. Donc, allez-y si vous avez des questions. Et pour ceux qui se disent tiens, Ascension, ça m'intéresse, bah, je serais ravi de, de répondre à vos questions si vous en êtes. Allez-y, allez-y. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Je reste jusqu'à 17h30. Ciao Céline, c'est un plaisir. Céline, euh, je peux partager hein, Céline ce qu'on a, qu a dit tout à l'heure. Céline, euh, bah, je la connais un peu parce qu'elle a pris le pass VIP et je voulais tellement travailler avec elle que je lui ai dit euh, et du coup, c'est valable pour vous aussi. Hein. Euh, si vous êtes sûrs, Qu'à 1% que vous voulez rejoindre euh, Ascension, prenez l'appel. Okay c'est un appel de 20 minutes. Ça me fera plaisir. Okay vous n'êtes pas obligé de dire OK, mais je suis gêné. Si j'appelle. Euh, non, quoi, quoi. Vous savez voir comment, comment je travaille. Euh, je ne suis pas du genre en mode euh, OK, est-ce que tu as l'argent, est-ce que tu rejoins Je serais juste ravi de faire un appel avec vous. Pour tout vous dire, c'est pour ça que j'ai raccourci les appels en 20 minutes. À 20 minutes pour pouvoir discuter, échanger avec plus de personnes et parmi vous, peut-être qu'il y en a même qui, euh, qui me diront ça ne m'intéresse pas et qui me diront pourquoi, ça me donnera même des idées de quoi ajouter, quoi faire et peut-être que ça vous intéressera euh, par la suite. Donc, euh, soyez pas timide, faites l'appel avec moi, ça me ferait juste euh, très plaisir et c'est pour ça que je fais cette invitation après 1h15 de webinaire parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes des gens avec qui j'ai envie d'échanger et, euh, et que ce lien-là, j'essaie de pour le moment pas trop le balancer partout mais euh, Petit à petit, je commence à le partager. Les rendez-vous commencent à être pris. Donc, euh, allez-y. Je serais ravi d'échanger avec vous. Euh, oui, c'est ça, Valérie. Je ne sais pas comment tu le sais. Ah si, je l'écris. Oui, ok. Euh, c'est ça, c'est six mois. C'est de janvier à juin. Nat, je te mets le lien là. Donc, tout en bas de la page ici. Bah, c'est très simple. Vous allez ici, vous choisissez une date. Tiens, j'ai 10 mois, demain. 18 heures. Bon, normalement, je vais l'enlever parce que le but c'est pas de travailler aussi. Uh, vous remplissez ce formulaire vous confirmez et puis uh, le jour J je vous appelle uh, via WhatsApp ou par téléphone aussi simple que ça ok donc ce lien là ce formulaire est disponible tout en bas de la page et si vous trouvez ça trop stylé je vous apprendrai à le faire aussi <rire> uh, tu parlais d'un pack VIP Cassandra alors le pack VIP je parlais du pack VIP euh, pour les clients de mission passion euh, pardon, pour les clients, Mission Passion, c'est l'ancien programme d'accompagnement hein. euh, euh, et qui, entre-temps, est devenu une formation en ligne. Le pack VIP, je vais en parler pour le sommet virtuel. Par contre, ce dont je ne vous ai pas parlé parce que bon, j'ai un temps limité et, euh, et ce n'est pas le focus, mais si parmi vous, il y en a qui sont intéressés, il y a une option mentorat. Je vous ai dit, euh, Ascension est à 6000 au lieu de 7 euh, Il y a une option mentorat qui est disponible que pour les clients d'Ascension, hein qui est à 2 000 au lieu 3 pour ce premier lancement. Ça vous donne un droit à quoi cette option Mentora Donc, pour 2 000 euros en plus, donc 8 000 euros. Vous avez droit tous les mois à 1h30 avec moi pendant 6 mois. Alors, vous voyez, je suis gêné parce qu'en même temps, j'ai envie de le promouvoir et en même temps, je ne veux pas que dans votre tête, vous dites, « Ah oh ouais, mais du coup, si je ne prends pas, c'est dommage. » Non, non, non. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin dans le cadre de… Euh, du programme ascension parce que je ne suis pas rentré dans les détails de y'a quoi et tout mais vous aurez tout ce dont vous avez besoin par contre par contre euh, si on a qui veulent quand même avoir du temps en un, un, un c'est possible euh, au tarif de lancement que je vous ai présenté avec grand plaisir Florence ciao ciao Véronique à ton avis proposer des accompagnements premium est possible quelle que soit la niche bah, dis-moi tu es dans quelle niche quoi si tu as envie hein si tu n'as pas envie euh, c'est ok mais euh, pour moi le seul critère c'est est-ce que ça apporte une transformation ouais c'est juste ça est-ce que ça apporte une transformation si ça apporte une amélioration vous pourrez pas vendre du premium si ça apporte une transformation vous pourrez ah, vendre du premium parce que c'est simple euh, si je vous vends quelque chose alors euh, ça n'existe pas hein, quoi que ça se passe ça existe mais... Si je vous dis en trois mois, je vous fais passer de 100 kg à 70 kg de manière durable, vous perdez 30 kg et c'est de manière durable. Et euh, tout le reste de votre vie, vous allez rester à 70 kg et vous allez vivre 5 ans de plus grâce à ça. Bah, vous comprendrez bien que euh, c'est une offre euh, que vous pouvez évidemment vendre en premium. Mais si c'est « je vous aide à perdre un demi-kilo tous les mois » Pendant six mois, bah forcément, euh, ça ne vaut pas euh, 3 5000 5 000 euros. Ah, bah, c'est sympa, Valérie. Je ne sais pas, on se connaît euh, d'où, du sommet, mais en tout cas, c'est très sympa. Hmm. Okay, Est-ce que ça répond à ta question, Véronique Je te vois en train de taper. Vas-y, vas-y. Personne d'autre a des questions Ok, C'était si clair que ça euh, allez-y, hein. moi ça me fait vraiment plaisir de vous répondre ça vous donne un avant-goût de comment ça se passe quand on travaille ensemble euh, dites-moi si vous avez des questions alors Kika est en train d'écrire, Michael aussi avec okay. grand plaisir Michael. Ok, il nous reste, reste deux minutes pour ceux qui ont des questions, c'est le moment. Ok, Claire-Marie, on se voit demain, je crois, quand au téléphone. Yes, cool. Si, je ne sais pas si Véronique, tu voulais euh, rebondir. Je t'avais demandé dans quelle niche tu Ah oui, si, j'aide à retrouver son équilibre rapidement et quelles que soient les circonstances. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par équilibre, mais souvent, il faudra être un peu plus précis. Un peu plus précis. Euh, et peut-être, je te challenge hein, sur ça. c'est c'est pas juste une histoire d'équilibre. Les gens veulent pas un, un équilibre. Voilà. Vendez ce que les gens veulent, donner ce dont ils ont besoin. Toi, tu as envie de leur donner un équilibre, c'est très bien. Mais c'est pas vendeur si tu le formules comme ça. alors Si tu si c'était pour m'aider à mieux comprendre, c'est très bien. Ok, j'ai compris. Mais euh, par exemple, moi, si je vous dis rejoignez Ascension, ça va vous aider à trouver un équilibre équilibre Professionnel, vie pro, vie perso, même si c'est vrai, c'est pas très vendeur. Du coup, euh, bah, je suis obligé de faire un peu mon marketeur, je vais vous amener à 10 000 euros par mois, parce que c'est vrai aussi, hein, je, je vous mens pas, mais en réalité, en réalité, on est entre nous maintenant que tous les autres sont partis, en réalité, euh, vous pouvez très bien vivre du coaching avec 5 000 euros par mois. C'est juste. Dommage de gagner, de rester à 5 000 euros par mois si vous pouvez faire 10 000 euros par mois. Mais surtout, surtout, c'est que de l'argent, Par contre, à 3 000 euros de CA, ça devient vraiment compliqué. Mais ce que moi je veux vous apporter, en réalité, si vous voulez que je vous parle cœur à cœur, moi ce que je veux, c'est que vous soyez épanoui, vous soyez heureux, vous ayez un impact, vous prenez soin de votre famille. C'est juste que si je commence à vous vendre ascension comme ça, ça ne va pas donner envie. Je vous ai parlé de valeur. Mais euh, bien sûr, je vais vous aider à, à gagner de l'argent. Donc ça, c'est important de présenter vos offres selon ce que les gens veulent et pas ce dont ils ont besoin. Okay? Même si, même si, euh, même si, euh, en réfléchissant, ils savent que ce besoin est là. Mais comme, oh, je vous livre mes secrets, là, ceux qui sont restés jusque-là doivent être contents, euh, mais comme les achats se font sur une base émotionnelle, eh ben, si vous voulez convaincre votre enfant de manger des brocolis, vous ne pouvez pas juste lui dire mange des brocolis, il y a des fibres et des vitamines qui vont t'aider dans ton développement euh, corporel pour euh, avoir augmenté ton espace de vie. Même si c'est vrai, ça va pas connecter, il s'en fiche en fait. Donc à un moment donné, moi je suis contre le mensonge. Bon, j'ai qu'une fille de 13 mois, donc je n'ai pas l'occasion de, de mentir et de manipuler. Mais à un moment donné, c'est écoute, mange, mange des épinards, ça va te donner des muscles. Si vous avez un garçon, quoi. C'est Par contre, si c'est faux, euh, je ne sais, sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si je vais mentir pour le Père Noël, s'il existe ou pas. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas un pro de l'éducation parentale, mais je sais qu'un enfant, tu ne peux pas l'aider à passer à l'action juste en lui disant... Euh, le fond de ce que tu vas faire. Okay. Mais, mais ce n'est pas un mensonge non plus. Okay, ce n'est pas un mensonge non plus. Il euh, ne faut pas mentir. voilà. Par contre, il ne faut pas mentir. Quand moi je vous dis que je vais vous aider à atteindre les 10 000 euros par mois, je ne mens pas. On va mettre des stratégies en place. Nous, ça fait trois ans qu'on fait plus de 10 000 euros par mois. Je sais comment faire. Ça me passionne de vous le partager et je vais vous le partager. Je voilà. euh... Kika, ma question intérieure, comment je serais sûr de rentabiliser ces 6 000 euros euh, bah, Écoute, faisons l'appel. Ça se peut, tu ne seras jamais sûr. Ça se peut, tu ne les rentabiliseras pas. Et ça se peut, ce n'est pas fait pour toi. Mais ça se peut que euh, d'une certaine manière… Je vais prendre les choses autrement, Kika. Vous n'avez pas besoin d'ascension pour réussir. Kika, tu n'as pas besoin d'ascension pour réussir. La question n'est pas est-ce que tu vas rentabiliser ces 6 000 euros. La question, c'est si tu ne prends pas ascension, il va falloir que tu passes beaucoup de temps, que tu dépenses de l'argent quand même quelque part. À un moment donné, il faudra que tu achètes des livres, des formations. Donc, ton temps, c'est de l'argent. Donc De toute façon, tu vas dépenser beaucoup beaucoup d'argent indirectement. Donc, ouais, si tu veux, pour faire simple, tu vas te dépenser beaucoup de temps. Donc, à un moment donné, peut-être que euh, tu ne vas pas être sûr de rentabiliser ton temps. Mais normalement, tu es OK parce que ça te passionne et parce qu'il y a une mission. Donc, je te dis ça en mode, euh, ça se peut, tu vas pas rentabiliser. Mais par contre, par contre, euh, on va tout faire pour. on va tout faire pour. Dans le respect de tes valeurs, évidemment, et, et des miennes. Yolande, euh, 3 à 6 mois. Réponse courte, 3 à 6 mois. Hmm. Ouais, Kika, je comprends. Demande un remboursement. Non, je rigole, je rigole. Je rigole. Hein je rigole. C'était une blague, c'était une blague, Kika. Euh... Oui, oui, oui, je comprends. Alors, je vous ai dit qu'il y avait la possibilité de payer en plusieurs fois. Par contre, moi, ce que j'ai envie de vous encourager à réfléchir, c'est si vous investissez dans Ascension, est-ce que vous avez l'intention de le rentabiliser Parce que si tu as l'intention, tu vas le rentabiliser. Si même dès le, dès le départ, tu n'as pas cette intention, ça va être très compliqué. Maintenant, je ne dis pas non plus que si tu as l'intention, ça va automatiquement se faire. Mais j'ai envie de vous dire, faites-moi confiance parce que comme je vous ai dit, c'est des candidatures. Donc, si je sens que vous ne pouvez pas atteindre le résultat parce que vous n'avez pas le bon mindset ou les bonnes compétences, même si c'est arbitraire subjectif, eh ben, je ne vous ferai pas rentrer dans Ascension de toute façon. Ok euh, le problème c'est que je peux me tromper hein. j'ai des clients comme ça qui ont rejoint notre ancien programme d'accompagnement qui ont rejoint Ascension maintenant je pense à Emma bah, quand je l'ai recrutée dans Mission Passion à l'époque je pensais qu'elle allait faire une vente mais pas plus et en fait elle en a fait 3, 4, 5 elle a doublé son tarif donc euh, je peux aussi me tromper donc c'est un peu dangereux mais en même temps à un moment donné il euh, faut bien choisir euh, Véronique, oui je dis ça vite fait pour ne pas dévoiler développer pendant des heures, je propose d'être ou retrouver un état de paix, ce qui va permettre de faire le bon choix avec. Si, si, c'est clair. En fait, Véronique, c'est très clair. Je ne suis pas en train de te, te contredire, juste j'en profite pour te coacher un peu, pour te challenger. Euh, Véronique, tu as un état de conscience très avancé. Tu emploies des mots de quelqu'un qui a un état de conscience très avancé. Peut-être, peut-être que dans un premier temps, il faudra vendre ton accompagnement à des gens qui ont un état de conscience moins avancé et faire comme moi avec euh, Ascension. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai lancé, euh, je me suis lancé dans. Ça fait 12 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, le, dans hein, mais ça fait à peine un an et demi, deux ans que j'aide les coachs. Bon, au début, je voulais vendre Ascension, mais je n'avais pas confiance en moi encore et je me suis dit, je vais aller par étapes, je vais juste aider des débutants. Ok? Donc, Véronique, surtout si tu n'as jamais eu de clients, être plutôt des débutants à, euh, par exemple, se reconvertir professionnellement, à euh, ne plus se disputer dans son couple, à euh, perdre 10 kilos en trois mois. Et avec la confiance que tu vas créer et les changements que tu vas apporter, de toute façon, de toute façon euh, euh, tu vas les faire se développer personnellement. Et petit à petit, tu auras ta communauté et tu pourras leur balancer cash je vous aide à trouver un équilibre de vie, à trouver un état de paix. Et là, tu auras tellement de prospects qui vont typer Ok, je vois de quoi tu parles Véronique, où est-ce que je peux payer » okay Peut-être que pour commencer, si tu n'as jamais eu de clients ou tu n'as pas encore une grande communauté, commence par des choses un peu plus basiques parce que c'est pédagogique et que c'est le meilleur moyen de rentrer dans un marché. Tu vois. Euh, si Tony Robbins écrit un livre « Retrouver sa paix intérieure », ça va se vendre. Si toi et moi, je m'inclus, hein, on, on se publie le même livre, hein, personne ne va acheter. Tu vois. Moi, si je dois publier un livre, ça doit être euh, comment ne pas se disputer avec sa femme. Tu vois, un truc comme ça. Bon, allez, bon, puisqu'on est là, euh, je vais vous montrer euh, un de mes livres. Social. Hein, très, très longtemps que j'en ai pas parlé. Très, très, très longtemps. Vous voyez, en plus, il n'a pas une super bonne note. Euh, juste, je regarde ça. Regardez euh, ce que je vendais à l'époque. C'était quoi Se faire des amis plus facilement. Oh, C'est en quelle année que j'ai publié ça oh là là. Je ne sais plus. Il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et en fait, euh, plus vous êtes débutant dans le marché, plus vous faites des trucs comme ça, en fait. Ok. Voilà. Allez, ça reste entre nous. Euh, Kika, euh, ça fait quelque temps que je te suis et j'aime beaucoup ta façon d'être. Ouais, vas-y, fais la pète, ça ne t'engage à rien du tout. Bah oui, Claire-Marie. Alors, je ne vous le garantis pas dès le premier mois, mais c'est l'idée, évidemment. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Euh, si vous doutez de votre capacité à, à... Si je suis un peu dur avec vous, mais c'est pour vous aider, parce que ça peut jouer contre moi, ce que je veux vous dire. Mais si vous doutez de votre capacité à gagner 6 000 euros durant les six prochains mois de l'année, du coup à rentabiliser Ascension, ça va être très, très, très, très, très, très très difficile. Ok. Mais ce n'est pas perdu. C'est le moment justement de se faire accompagner. Peut-être pas par mois. Okay. Peut-être que vous avez besoin d'y aller par étape, mais ça va être très, très difficile. C'est très très difficile. Je ne vous en parle pas là, mais si vous êtes plutôt débutant et que vraiment 6 000 euros, c'est trop et que voilà, c'est OK, c'est OK, c'est n'est pas fait pour vous. Vous êtes plutôt débutant, vous êtes là parce que vous êtes curieux et moi, je suis comme vous. Envoyez-nous un email. On organise aussi un workshop qu'on offre aux clients d'Ascension d'ailleurs en décembre. Euh, donc, c'est 250 euros au lieu de 300 euros jusqu'à fin novembre. Envoyez-nous un email, on vous envoie les infos. Avec plaisir Véronique. Ouais. C'est ça Véronique. Mais ça peut aller très vite, hein ça peut aller très vite. Je ne veux pas te donner non plus la croyance qu'il faut 10 ans et devenir Tony Robbins avant de… Non, ça peut aller vite, mais par contre, si tu veux faire tes premières ventes, c'est les choses euh, ouais, plus simples, plus basiques qu'il faut, qu faut commencer à vendre. Merci, Nathalie. Alors, mon premier livre, du coup, c'est « Sociable, un Zero, mais je n'en parle jamais. Tu parles du guide du blogueur, je crois. Euh, top, top, Nathalie. Génial Si vous n'avez pas d'autres questions, c'était un vrai, vrai plaisir. Euh, ouais, j'ai vraiment pris un grand plaisir à échanger avec vous. Euh, c'est dommage que je ne vois pas vos visages. D'habitude, je fais ce genre de présentation plutôt sur Zoom. Euh, mais la dernière fois, on a eu un, un petit souci technique. Donc, en tout cas… Euh, Hâte de vous avoir au téléphone pour ceux qui ont pris rendez-vous. Et puis, pour les autres, bah, je vous souhaite le meilleur. On a aussi d'autres choses qui peuvent vous accompagner, mais commencer par le livre, c'est déjà top, top, top. Euh, Envoie-moi un email, Nathalie. Ouais. Avec grand plaisir, à Véronique. J'ai plein de gratitude pour vous. Merci de me permettre aussi de, de pratiquer euh, ma passion. Je vous souhaite la même chose que moi, voire 10 000 fois mieux. Euh, même si je ne vois pas comment ça peut être 10 000 fois mieux, mais en tout cas… Euh, de partager votre passion, d'avoir une communauté avec qui vous pouvez échanger. C'est juste génial. Merci Bernard, Zaya, Nora, Véronique, François. Ah, François, tu es là aussi. Mohamed, Arthur, Nathalie, Chloé, Frédéric. Frédéric, je crois qu'on a un appel de prévu prochainement. Mywen, Valérie, Kika, Yolande, André. André, on doit commencer du coaching. Hein. Et Claire, Marie, à demain. C'était un vrai plaisir. Ciao, ciao. Merci à vous. Merci, merci. Ciao.